Bonjour, bienvenue, <rire> bienvenue à toutes et à tous, on va démarrer. <rire> Donc, bienvenue à nos journées sur les transitions agroécologiques, Montpellier Global Days Africa 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadine Andrieux, je suis co-animatrice des réflexions au sein du CIRAD sur les transitions agroécologiques. Nos journées seront modérées par Amar Imash. Amar tu peux faire un signe, Amar est d'origine algérienne. Après un doctorat autour des questions de l'eau, Amar a intégré le LISOD, qui est une coopérative française spécialisée dans les approches participatives. On va démarrer nos journées par un mot de bienvenue de Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Montpellier Global Days. Je souhaite commencer par saluer toutes celles et tous ceux qui ont accepté de venir jusqu'ici, jusqu'à Montpellier, et qui ont réussi à braver les difficultés et à franchir les obstacles pour nous rejoindre et participer au Montpellier Global Days consacré à l'Afrique. Que cela fait du bien de vous retrouver, même si c'est ce matin par le biais d'un écran, de pouvant être dans le même temps présent sur six sites. Que cela fait du bien de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir échanger, qu'il s'agisse d'idées, d'engagement ou de moments de convivialité. Je souhaite aussi saluer toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu en faire autant et qui nous accompagnent de loin aujourd'hui. Au moment où nous apprêtons à célébrer l'Afrique, je ne peux en effet m'empêcher d'avoir une pensée solidaire pour nos amis africains. La pandémie qui nous affecte toutes et tous et la crise qui en résulte confirme, s'il en était besoin, la dimension insupportable des inégalités qui se sont construites dans le monde. Je pense en particulier à celle qui concerne l'accès aux vaccins et qui y révèle les nombreux autres qu'il nous faut combattre au quotidien. Alors pourquoi ces quatre journées organisées du 4 au 7 octobre À l'annonce de la tenue à Montpellier du nouveau sommet Afrique-France organisé vendredi 8, nous n'avons pas hésité une seconde. Nous ne pouvions pas ne pas organiser en amont un événement mettant en l'honneur le partenariat entre les communautés académiques africaines et montpellierennes. Et ce, pour trois types de raisons. Tout d'abord, la connaissance et la science se jouent des frontières. Elles savent et peuvent même les faire tomber. Et nous avons bien besoin, dans le monde actuel, qui se fragmente dangereusement. Nous avons bien besoin de travailler ensemble pour élaborer l'intelligence collective qui nous permette de construire un monde nouveau, un monde apaisé, un monde durable. Contribuer à la construction de cette intelligence est un devoir, par la production de connaissances et qui éclairent les choix et permettent ainsi d'innover, par la formation des compétences et qui permettront dans les prochaines années et les décennies de penser, de concevoir et d'agir, par l'implication dans des dispositifs d'innovation ou de prospective. Nous sommes donc ravis que le sommet accorde une telle place à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche, à l'innovation, et que nous soyons ainsi invités à faire œuvre de diplomatie scientifique. La seconde raison tient à la richesse de l'écosystème scientifique et académique montpelliérain, écosystème qui se positionne résolument au service des défis sociétaux. Avec notre projet Université Montpellier d'Excellence, nous avons, depuis 2017, entrepris une dynamique fédérative importante en mobilisant une communauté de 6 000 enseignants-chercheurs et chercheurs ensemble auxquels nous avons donné le nom de MUSE, Montpellier Université d'Excellence. Nous le savons tous, le monde doit apprendre à gérer durablement des ressources que nous savons maintenant limitées. Avec une densité scientifique remarquable dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, l'Université de Montpellier et ses 15 partenaires réunis dans ce projet MUSE entendent ainsi répondre à trois défis majeurs et interdépendants de l'agenda 2030 et des Nations Unies pour les développements durables et également de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Trois enjeux sociétaux, nourrir, soigner, protéger. Université présente dans le top 200 du classement de Shanghai, nous avons bien l'ambition de faire émerger et renforcer à Montpellier une université thématique de recherche intensive internationalement reconnue pour son impact au regard de ces trois défis sociétaux. Les liens avec l'Afrique sont pour nous essentiels, en raison de la présence d'institutions françaises de recherche et d'enseignement pour lesquelles le partenariat avec le sud de la Méditerranée est central. Et je pense en premier lieu au CIRAD et à l'IRD. Mais également en raison de la présence d'institutions internationales au premier rang desquelles le CGIAR et le siam En troisième lieu, la ville de Montpellier s'inscrit historiquement dans un partenariat fort avec l'Afrique. En effet, les membres de notre projet MUSE n'ont cessé au fil du temps, de renforcer leurs liens avec les institutions académiques du continent africain dans le domaine de l'enseignement comme dans celui de la recherche. Ensemble, nous sommes engagés dans des actions de renforcement de nos capacités de production scientifique. Cela se traduit aujourd'hui par de nombreux accords et des échanges par le biais de mobilités entrantes et sortantes, étudiants, de doctorants, de post-doctorants, mais également d'enseignants et de chercheurs, par l'existence de doubles diplômes et de co-tutelles de thèse, mais également par l'existence de dispositifs de recherche singuliers. Ainsi se met en place un nombre chaque fois croissant de projets conduits sur nos deux continents et reposant sur des partenariats étroits entre laboratoires montpelliérains et africains. Le nombre de publications conjointes en témoigne. Plus de 5000 étudiants africains sont inscrits chaque année dans nos établissements et deviendront, je l'espère, des ambassadeurs de nos liens privilégiés. Je vous invite à consulter le dossier élaboré en préparation de notre événement qui illustre la diversité, la richesse et la densité de ces échanges. Vous le voyez, une tradition historique de partenariat nous oblige au regard de ce que sera le futur. j'ai fait la conviction, compte tenu des transitions en cours et celles qui vont venir, que justement l'avenir du monde se jouera en Afrique, que le continent africain sera au cœur des transitions planétaires. Notre destin commun nous incite à partager connaissances et analyses, à construire ensemble une intelligence du monde, une intelligence de sa transformation et à nous doter d'une capacité partagée de conception et d'action. Notre objectif principal est donc clair, multiplier les échanges, forger des partenariats solides avec les acteurs clés de la formation et de la recherche sur le continent africain et contribuer ensemble à l'animation des communautés scientifiques mondiales pour relever les défis de demain. La complexité et l'incertitude demandent des éclairages nouveaux, une intelligence renforcée, une capacité de conception et des partenariats inédits et renouvelés. Nous le voyons tous les jours à propos de la pandémie, mais il en va de même des grands défis et de la manière dont nous saurons y répondre pour construire le futur de notre planète. Je souhaite donc remercier ici toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance pour porter ces réflexions, pour porter cet événement. Et en tout premier lieu, le secrétariat général du sommet, Elisabeth Barbier, Benoît Verdeau, Pierre Reynaud et leur équipe, Montpellier Méditerranée Métropole et son président Michael Delafosse et la ville de Montpellier. Je souhaite également remercier les membres du comité de pilotage de cet événement, les membres du consortium MUSE, les représentants des ministères de la région Occitanie, de la métropole, qui ont su échafauder cette programmation dans des conditions particulièrement difficiles, programmation faite de report et d'incertitudes. Je souhaite aussi remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux de notre projet MUSE qui ont contribué sans relâche depuis plusieurs semaines à l'organisation, en faisant preuve d'une grande créativité et d'une admirable capacité d'adaptation, mais également tous ceux qui sont venus en appui, comme par exemple l'association Agropolis. Ces journées n'ont pas été conçues comme une vitrine de tout ce que nous faisons. Nous nous sommes attachés à construire un esprit qui nous tourne vers l'avenir et qui privilégie pour cela un certain nombre de repères. Nous souhaitons tout d'abord écouter nos partenaires et amis africains, ceux qui nous rendent visite, ceux de la diaspora, convaincus que nous pouvons apprendre les uns des autres, mais convaincus également que les équipes montpellierennes peuvent jouer un rôle de vecteur, de connexion et d'entraînement entre communautés académiques africaines et européennes. Nous avons souhaité donc ne pas nous enfermer dans les murs de la ville. Ne pas nous enfermer, au contraire, nous ouvrir, nous ouvrir sur le monde avec une obsession, pour ce qui fait débat, et donc souvent controverse, nous avons organisé des séances pour nous projeter ensemble et élaborer des messages et des engagements porter dans le cadre du sommet, relevant ainsi les défis précisés par le président de la République dans le discours prononcé à Ouagadougou en novembre 2017. Sachant que vous ne pourriez pas toutes et tous venir, sachant que vous ne pourriez pas toutes et tous participer, compte tenu des contraintes sanitaires, nous avons organisé ces journées dans un format hybride, en facilitant les connexions à distance et la retransmission des sessions. Cela n'est bien évidemment pas l'idéal, j'en suis convaincu, mais cela nous permettra ainsi d'être beaucoup plus nombreux. Alors quel est donc ce programme dans ces grandes lignes L'événement comprend quatre journées consacrées à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche et à l'innovation. Experts, enseignants, chercheurs et porteurs de projets se réunissent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 octobre afin de partager avec le public leurs travaux, partager leurs réflexions et leurs engagements autour de six thématiques. Santé internationale One Health, transition agroécologique, biodiversité au système alimentaire et technologie pour nourrir, soigner, protéger. Des sessions parallèles seront ainsi organisées les 4 et 5 octobre sur ces différentes thématiques au cœur du partenariat entre les équipes du projet MUSE et leurs partenaires africains. Suivront ensuite deux journées plénières de discussions transversales et de prospectives les 6 et 7 octobre qui s'intéresseront plus spécifiquement au renforcement des partenariats dans le domaine de la recherche d'une part, de l'enseignement supérieur et de la formation d'autre part, à la structuration d'une expertise et d'une capacité prospective pour répondre aux enjeux liés nourrir, soigner, protéger, mais également à l'implication renouvelée des communautés académiques dans le processus d'innovation avec le monde de l'entreprise et au service de la production de biens publics, au soutien et au financement des partenariats entre institutions africaines et françaises. Nous avons un rêve, le rêve de porter une initiative Nextus Africa au cœur de la dynamique Med Valley, impulsée par la métropole de Montpellier et son président, et ceci pour rapprocher le monde académique, la société civile, la recherche, les entreprises et les pouvoirs publics pour mettre en synergie l'excellence et les savoirs empiriques des territoires, mettre en synergie les initiatives et les politiques nationales et favoriser l'attractivité et le rayonnement international. Mais également pour mobiliser les opérateurs multilatéraux et bilatéraux du développement, attirer les dynamiques de coopération décentralisée, opérer la mise en réseau au sud et au nord et du nord vers le sud, et faciliter ainsi les contacts. Nous souhaitons pour cela pouvoir dessiner les formes d'un investissement conjoint dans le domaine de la programmation et de l'incubation, dans le domaine de l'expertise collégiale et de la prospective, mais également dans l'amorçage de projets et le passage à l'échelle internationale. Nous imaginons donc pour cela pouvoir organiser des rendez-vous réguliers et ainsi prolonger ces quatre journées par de nombreux événements dont la forme, bien évidemment, reste à définir. À tous ceux qui n'ont pu venir cette fois, je souhaite donc vous donner rendez-vous pour de nouvelles étapes dans les prochaines années. À tous ceux qui sont à Montpellier, je souhaite de très beaux et stimulants moments d'expression, de découverte, de réflexion et de partage. Je vous invite également à profiter au maximum de notre belle ville, de ses atouts. Merci pour votre attention, merci pour votre venue. Au plaisir de vous rencontrer, soit cette année, soit prochainement, pour que vive ce partenariat et vive également la force scientifique du site montpellier bon On oui. Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, je suis ravie d'ouvrir ces, ces deux journées sur l'agroécologie, sur les transitions agroécologiques, après Philippe et aux côtés d'Anne-Nussi, je suis ravie de retrouver et de Nadine, notre, notre maître de cérémonie pour ces, pour ces journées. Nous allons beaucoup euh, parler avec des personnes extrêmement qualifiées pendant ces deux journées. Nous allons beaucoup échanger, donc je me limiterai dans mon propos juste à trois points, trois petits aiguillons. <rire> le premier, c'est pour vous dire que sur ces questions d'agroécologie et vous le savez pour ceux qui travaillent de façon étroite dessus, le vent a tourné. Si l'on regarde, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand on parlait d'agroécologie ou de transition agroécologique, on était un gentil marginal. Un, un, voilà, on travaillait sur un secteur de niche. On était à la recherche de solutions autres, mais qui n'avaient pas de perspective réelle de mise à l'échelle. Aujourd'hui... On entend de plus en plus parler d'agroécologie. Quand on va sur les forums sur la biodiversité, nous étions nombreux à être à l'IUCN, on parle de l'agroécologie. Quand on réfléchit sur la santé, on parle de l'agroécologie. Quand on réfléchit au, à la forêt, à la lutte contre la déforestation, on parle aussi d'agroécologie. Quand on parle de santé nutritionnelle, on parle aussi d'agroécologie. Certes, il y a toujours des endroits où c'est compliqué de parler d'agroécologie, et je pense à une grande institution dans un pays voisin où le mot reste compliqué dans certaines divisions. Il n'en empêche que dans les organisations internationales, dans le débat, chez nos politiques, cette cause gagne du terrain. Et ce qui gagne du terrain, c'est l'idée que l'agroécologie peut être une solution. Alors ça m'amène à mon deuxième point. Oui, mais à quelles conditions si on a gagné la bataille des idées, oui, mais à quelles conditions Le premier point, c'est la question du contexte, puisque l'on sait que l'agroécologie dépend beaucoup du contexte dans lequel on va l'appliquer. Donc, cette question de contexte spécifique, comment et dans quelles conditions, quelles sont les solutions locales Et là-dessus, il nous faut progresser et discuter. Et puis, l'autre question, et c'est celle des bailleurs et des politiques, c'est celle de la mise à l'échelle. Oui, mais ça peut être une solution. Jusqu'à quel point et comment le mettre en, en, en œuvre. Et si c'est pertinent, si c'est effectivement pertinent, de quoi avez-vous besoin pour le mettre à l'échelle Alors ça m'amène à mon troisième point, et, et ça montre tout le chemin qui a été parcouru, mais aussi tout le chemin qui reste à parcourir et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Euh, et ce chemin qui reste à parcourir, c'est le chemin qui nous réunit aujourd'hui, partenaires euh, du Nord et partenaires africains. Euh, c'est le chemin de la science et du partenariat. Et il nous reste beaucoup de choses à accomplir ensemble. La première, c'est qu'il nous reste à produire des connaissances, des connaissances conjointement, sur le terrain, en Afrique, euh, mais aussi des connaissances qui peuvent montrer, on dirait des évidences, des preuves, pour montrer et, et pour arriver à, à, à progresser. Il nous faut aussi discuter euh, plus avec les décideurs, au nord comme au sud, les organisations internationales, les bailleurs, les convaincre, et leur montrer que ça vaut la peine d'investir dans l'agroécologie et pas d'investir pour deux ans ou trois ans. On sait que ces questions de mise à l'échelle vont demander des financements de long terme, vont demander que l'on ait le droit à l'erreur, parce que c'est toute la logique de l'agroécologie. C'est de tester avec un concentré de sciences, de terrains, de partenariats, et de reprendre notre copie quand cela n'a pas marché. Donc il nous faudra trouver les arguments pour attirer ces bailleurs et leur convaincre de rester avec nous le temps nécessaire pour développer ces solutions. Et puis enfin, et c'est vraiment important, il nous faudra insister sur l'apprentissage réciproque, la formation, la circulation globale des connaissances. Et c'est vraiment la valeur de nos rencontres ici pendant cette semaine. Le fait que Nord comme Sud, nous apprenions ensemble... Et nous soyons capables de créer ensemble de, de nouvelles connaissances, nous progressions et nous puissions transmettre aux nouvelles générations, ici et en Afrique, l'outillage nécessaire pour les défis auxquels ils vont faire face. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Au CIRAD saint impératif de, de partage de connaissances, au fond, je n'ai pas encore parlé du CIRAD, c'est toutes nos valeurs. Je ne vais pas parler en détail de ce que nous faisons. Nous sommes présents très largement sur le continent africain qui est, qui est notre premier partenaire. Mais nous nous retrouvons parfaitement dans cette co-construction, ces échanges. Et au fond, ce que je viens d'essayer de, de, de faire ici, le mieux possible, cet accueil, et je crois que je, je terminerai par, par ça, vous êtes les bienvenus en ligne et ici. Je regrette beaucoup que nous ne puissions vous accueillir plus nombreux. Et sur ces paroles de bienvenue fraternelle, je passe la parole à Anne-Lucie. Merci Elisabeth. Bonjour à tous, chers, chers collègues, chers partenaires. Euh, je vais rebondir sur les, les propos d'Elisabeth. Hein. Je suis, suis d'abord très heureuse et très honorée de, de faire l'ouverture de, de ces journées avec, avec toi, Elisabeth, hein, avec les liens qui nous unissent maintenant, euh, CIRAD et Institut Agro. Euh, le, je voudrais euh, dire d'abord que c'est vrai que ce, ce programme très riche hein, de ces journées, euh, ces Global Days, sont vraiment très illustratifs des, des liens effectivement qui, qui nous unissent hein, tous ici à Montpellier dans le cadre de la dynamique hein, de Muse et autour de la grande université montpelliéraine que nous construisons tous ensemble hein, avec son rayonnement euh, territorial euh, et international. Hein. Et ce, ce programme est aussi également très illustratif des, des liens qui, qui unissent les questions de, de formation, de recherche, d'innovation, de développement, ce que maintenant, nous, à l'Institut Agro, nous appelons notre continuum FRIDA, F-R-I-D-A, parce que nous rajoutons un A qui est l'appui à l'enseignement technique agricole et le lien entre enseignement supérieur et enseignement technique, qui nous semble être un facteur clé, un levier pour relever justement ces questions des, des grandes transitions. Alors, je voudrais saisir cette opportunité de cette ouverture des journées aussi pour vous dire deux mots de, cette, de ce nouvel institut agro qui est un, un nouvel objet dans le paysage, alors non pas pour faire de, de la publicité sur cet établissement, parce qu'il est assez révélateur, très révélateur même, de la, la question de, de liée aux formations, comment on forme la jeunesse, comment on forme les acteurs euh, des transitions face à cette accélération euh, des transitions et notamment de la transition agroécologique, mais transition alimentaire, transition environnementale, la transition numérique, la transition pédagogique. Et donc, je voudrais juste vous en parler un petit peu parce qu'on a aussi cette structuration du paysage au sein de, de cette dynamique muse entre la formation et la recherche et les relations qu'on a avec l'Afrique, puisque l'Institut agro est extrêmement lié via son école Montpellier Supagro à, à ses partenaires africains. Donc, en fait, cette nouvelle, ce nouvel établissement, c'est la nouvelle grande école de l'agro qu'on a créée en France en rassemblant les écoles agro historiques de Montpellier, Rennes, Angers, Dijon. Et donc c'est vraiment un tournant historique dans l'enseignement supérieur agricole français depuis 150 ans que ces écoles existaient. On a voulu les rassembler pour avoir une complétude des thématiques, une masse critique, et couvrir l'ensemble des filières du végétal et de l'animal, avec cette, cet ensemble qui nous semblait être la seule façon aujourd'hui d'être à même, de pouvoir être réellement pertinent, et pouvoir relever via ces, ces actions de formation, mais avec des formations qui se, qui, qui se nourrissent, en permanence des avancées de la science, donc essayer de former la jeunesse et former les professionnels pour être acteurs des transitions. Donc c'est aussi la reconnaissance dans ce continuum concret au sein de l'ICITMUSE, mais concret bien au-delà, entre formation, recherche, innovation, développement, appui. Donc la reconnaissance de la formation et du lien formation-recherche comme levier puissant levier pour faire évoluer les systèmes agricoles et alimentaires. Donc c'est vrai que c'est un tournant historique donc sur le sur la façon de nous de, de faire alliance pour être plus pertinent et donc c'est c'est un levier je pense qu'on qu verra bien transparaître au travers de toutes les, les interventions et toutes les réflexions de, de ces deux journées voilà, je voulais insister sur, sur ce point-là parce que très souvent, en fait, ayant moi-même basculé de la sphère recherche à la sphère formation, j'ai pris plus la mesure de l'enjeu la, de la, de qu'il y a maintenant, aujourd'hui, euh, à former avec des pas de temps relativement courts, puisque quand on forme des professionnels en formation continue ou des jeunes, à, à l'issue de 2, 3, 4 ans, on est capable de mettre dans les systèmes agricoles, alimentaires et agri-environnementaux des jeunes qui sont capables ou des professionnels qui vont être capables de penser différemment, de faire autrement pour faire cette révolution, cette évolution ou ces grandes transitions, quel que soit qu le, le nom qu'on leur donne. Voilà, je finirai en, en, en vous souhaitant un très, très bon, euh, je ne sais pas qu'on peut appeler ça un séminaire, une très bonne réflexion pendant ces deux jours euh, et, et je voudrais encore une fois saluer chaleureusement euh, les partenaires euh, africains euh, qui, sont, qui sont présents à ces journées que je suis très heureuse de retrouver et qu'on retrouvera aussi dans le nouveau sommet Afrique-France euh, jusqu'à la fin de la semaine. Merci à tous. Il existe de nombreuses définitions de ce qu'est l'agroécologie. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que la mise en œuvre de l'agroécologie c'est euh, basé sur des principes biotechniques, comme euh, la conservation de la biodiversité, mais c'est aussi des principes que l'on peut qualifier de sociotechniques, comme le développement de mécanismes pour faciliter les liens de confiance entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi la co-création de connaissances entre les différents acteurs gérant les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires. Pour nos deux journées... Nous avons donc choisi de mettre en lumière la spécificité et la diversité de ces acteurs en Afrique. Nous avons comme fil rouge le continuum qui va de la formation en passant par la recherche, les innovations, l'incubation des solutions et l'emploi. Nous allons donc débuter ce matin par une session dédiée à la formation, formation pour la diversité des acteurs des transitions agroécologiques les producteurs, les techniciens, les scientifiques. Nous allons ensuite poursuivre par une session dédiée à la coproduction de connaissances utiles pour l'action. Il s'agira lors de cette session de mettre en lumière des pratiques expérimentées avec succès sur le terrain, mais aussi des recherches menées en partenariat avec les producteurs. Nous allons poursuivre dans l'après-midi par une table ronde sur les innovations sociotechniques cette table ronde va être animée par Anne-Cécile Bras de RFI. Elle sera suivie par une seconde table ronde dédiée à l'expérience d'ITAS, une expérience originale qui met ensemble une diversité d'acteurs pour produire des politiques publiques favorisant les transitions agroécologiques au Sénégal. Nous terminerons cette journée par un vernissage, un vernissage photo qui illustrera cette expérience d'ITAS. Demain matin, nous allons reprendre avec une session dédiée à l'emploi et à l'incubation. Nous aurons des, des jeunes dynamiques qui vont nous présenter leur expérience de valorisation des produits issus des systèmes agroécologiques dans de, des entreprises agroalimentaires ou de cosmétiques. Nous aurons aussi des jeunes qui nous expliqueront comment cette formation initiale reçue en agroécologie a été valorisée dans la diversité de leur parcours professionnel. Nous aurons ensuite, en fin de matinée, demain, une table ronde euh, avec des, des organisations de producteurs, des décideurs, des, des scientifiques, mais aussi euh, des bailleurs, pour euh, discuter ensemble de la façon de lever les verrous à, au développement à grande échelle de l'agroécologie en Afrique. L'après-midi de demain sera consacré à une session thématique sur le cacao durable où l'enjeu sera de mettre en lumière les difficultés à la mise en œuvre de, de cette transition agroécologique appliquée à une filière d'agroforesterie. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bienvenue donc à ces euh, journées exceptionnelles dédiées à l'Afrique. Très content d'être là et euh, très heureux étant Africain moi même de voir que l'Afrique est à l'honneur et la parole sera majoritairement africaine pendant ces deux journées. Et vous avez vu, le programme est très chargé, donc euh, je ne vais pas trop m'attarder sur euh, une, une autre introduction. Donc tout de suite, on va commencer par la première session. Mais avant cela, euh, j'aimerais quand même dire un mot sur l'organisation. Vous avez vu qu'on est dans une situation exceptionnelle avec cette crise de Covid. Donc, on a été obligé de faire finalement une hybridation de trois formats différents. Euh, un format donc en salle ici, un format sous une tente à l'extérieur. Donc, il y a une partie du public qui est là bas et puis un troisième format qui est la, le distanciel. Il y a des gens qui sont sur Zoom et voilà. Donc, on s'excuse par avance de ne pas avoir mis tout le monde dans la même salle. Et pareil, en termes de réaction, le programme est quand même très chargé. Donc on va quand même essayer de prendre de temps en temps une ou deux réactions en salle et une ou deux réactions en ligne. Mais il y aura finalement euh, très peu d'échanges euh, fournis, on va dire, avec la salle. Donc cette première session qui est dédiée euh, aux dispositifs de conseil agricole, euh, également aux dispositifs de formation agricole et rurale, également aux dispositifs d'enseignement supérieur. Donc, il y aura trois espaces séparés à l'extérieur. Pour introduire cette session, euh, donc, je vais faire appel à M. Stéphane Tourdonnet, qui est euh, donc, en direct dans la tente et qu'on va rejoindre. Donc, Stéphane Tourdonnet est professeur d'agronomie et d'agroécologie à Supagro-Montpellier. Il est également directeur du département euh, des milieux, production, euh, ressources et systèmes. Donc, il va nous faire une introduction de cette session. Il sera accompagné de deux jeunes, euh, de jeunes Africains qui vont faire donc, le déplacement d'une tente à l'autre euh, pour euh, un peu balayer ces trois thématiques. Donc, euh, nous allons euh, avoir euh, avec nous uh, Diogo Dramé et Aimé-Félix Dzama qui vont se présenter aussi. Donc, je ne sais pas si euh, on peut connecter avec euh, la tente et rejoindre Stéphane pour l'introduction de cette première session. Stéphane, c'est à toi. Bien, bonjour et bienvenue dans ce moment, dans ces espaces dédiés à la formation et à la formation spécifiquement à la transition agroécologique. Euh, pour faire face finalement à ces bouleversements du monde et à ces grands changements euh, liés notamment au changement climatique, liés aux différentes crises que traverse l'agriculture, on le sait, il va falloir réinventer les systèmes agricoles. Ceux qui sont issus de la modernisation ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à tous ces enjeux-là. Et donc, réinventer, ça veut dire trouver de nouvelles manières de produire, mais également trouver de nouvelles façons de rentrer et de raisonner les systèmes alimentaires. Pour ça, la formation va être un enjeu clé, parce que la transition agroécologique, telle qu'elle est mise en œuvre, demande beaucoup de connaissances et demande euh, finalement à chacun des acteurs de la filière de pouvoir euh, mettre en œuvre ses connaissances concrètement sur le terrain. Donc pour ça, on va vous proposer trois temps l'un dédié à la formation des agriculteurs, un autre lié à la formation technique, et enfin un troisième temps lié à la formation et à l'enseignement supérieur. Ce que je voudrais dire en introduction, pour, avant, de, avant de passer la, la main à, à mes collègues et, et amis qui sont autour, c'est de dire que euh, les, les, les enjeux de cette formation, elles sont bien sûr de former les gens, mais aussi de répondre à ces difficultés et aux angoisses liées au changement. Je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience en tant que formateur. Aujourd'hui, les enquêtes de jeunes le montrent à travers le monde. Il y a vraiment une angoisse par rapport à, ces, à, cette, à ce qui arrive, à, à ces grands changements qui se, qui se profilent. Et il faut qu'on puisse effectivement, en tant que formateur, pouvoir y répondre, pouvoir doter les jeunes et les agriculteurs des compétences nécessaires pour faire face à cela. Parce que les jeunes et les agriculteurs sont deux publics fragiles dans cette transition agroécologique et que ce seront deux acteurs essentiels pour mener à bien cette, cette transition. Les échanges qu'on a pu avoir pour savoir comment former à la transition agroécologique et les, les, les analyses qui sont faites à travers le monde là-dessus montrent qu'il y a trois enjeux clés. Le premier enjeu, c'est le lien au terrain. On le sait, l'agroécologie, elle s'est faite sur le terrain. Elle s'est faite par les acteurs de cette transition agroécologique. Le terrain étant un, étant un lieu où on peut mettre en œuvre, où on peut avoir cette approche holistique, systémique, qui est nécessaire à l'agroécologie, et où on peut mettre aussi à l'épreuve les nouvelles idées, toute l'innovation qui sont liées et qui sont engendrées par la transition agroécologique. Par rapport à ça, c'est vrai que l'Afrique... Euh, présente un, un enjeu incroyable et extrêmement intéressant du fait de la diversité des terrains, du fait de la biodiversité aussi, qui est souvent encore euh, très importante dans les systèmes agricoles et sur laquelle l'agroécologie la, peut vraiment se fonder pour pouvoir inventer des systèmes nouveaux. Le deuxième enjeu, c'est le lien aux connaissances bien sûr aux connaissances scientifiques et aux nombreuses connaissances dont on a besoin pour pouvoir mettre en place cette agroécologie liée, à la, à, liée au fonctionnement du sol, liée au fonctionnement des plantes, au fonctionnement aussi du système alimentaire et à la manière de reboucler les cycles, de pouvoir éviter les gaspillages, etc. Mais pas que les connaissances scientifiques. C'est bien sûr aussi les connaissances des agriculteurs, les connaissances traditionnelles, toutes ces connaissances dont on a besoin pour mettre en œuvre la transition agroécologique et qui n'est absolument pas une, tr une transition top-down qui serait imaginée dans les labos puis mise en œuvre sur les terrains, mais qui doit vraiment pouvoir euh, s'appuyer sur cette hybridation, sur cette combinaison de différentes formes de connaissances. Le troisième enjeu, c'est le lien aux autres, parce que, on sait que la transition, ce n'est pas qu'une question de technique, qu'une question de connaissance. C'est avant tout une aventure humaine, une question de relation. Et bien sûr, dans la formation, à tous les niveaux, ces formations, elles vont être, ces, ces liens pardon, vont être essentiels pour pouvoir mettre en mouvement, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir euh, motiver et, et, et, et mobiliser, finalement, toutes les énergies, toutes les idées dont on a besoin pour pouvoir faire cette transition. Voilà, donc... Euh, c'est à travers finalement ces trois liens, le lien aux connaissances, le lien au terrain, le lien aux autres. Vous allez pouvoir voir comment elles se déclinent dans différentes formations. Et donc je vais, laisser, euh, je vais vous laisser finalement euh, naviguer ou vous déplacer entre ces, différentes, euh, ces différents lieux. Et par rapport à ça, nous aurons deux personnes qui seront qui seront là pour nous pour nous pour nous pour nous accompagner donc je vais vous demander de vous présenter rapidement et euh, avant de avant de vous avant de commencer la, la transition alors, bonjour à tous, je m'appelle Diogo Dramé, je suis la directrice et fondatrice du premier incubateur axé sur la cosmétique naturelle et biologique, la Fabrique 621. Aujourd'hui, on a accompagné plus d'une trentaine d'entrepreneurs dans le développement de produits issus de la nature. Hein, finalement, On tranche vraiment par rapport à la cosmétique qu'on a connue il y a 20 ans. On est vraiment sur des matières premières naturelles, biologiques. Et dans notre, dans notre développement, on a constaté qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en France et voire en Europe qui sont issus de la diaspora africaine et qui ont envie de mettre à l'honneur leur patrimoine traditionnel, voilà, tout, tout le terroir africain. Et euh, du coup, on a pensé à créer aussi une autre structure au Sénégal pour développer des ingrédients issus de la pharmacopée sénégalaise et pourquoi pas plus tard la pharmacopée africaine. Voilà. Bonjour, moi c'est Aimé Félix Djamma, donc je suis agronome de formation, ancien étudiant de l'Institut agro de Montpellier Supagro, actuellement implanté au Togo, euh, chargé de projets d'intensification de, agroécologique et de conquête des marchés de proximité. Voilà. Merci beaucoup, donc Diogou Aimé Félix. Je vous laisse aller justement vers la première tente, celle du, celle du conseil. Et pour pouvoir euh, voir avec, euh, avec vous les différents éclairages sur la transition agroécologique. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphane. Donc, euh, En attendant que euh, le collectif se déplace vers la première tente donc, dédiée au dispositif de conseil agricole. Qui sera animé donc par, par euh, M. Patrice Jamen et Madame Tusk Becker, S'ils sont là tous les deux. Euh, il va y avoir donc un premier échange. Euh, il y aura un euh, aussi un groupe de personnes de l'attente qui pourraient accompagner une dizaine maximum si on respecte les, les jauges. Donc euh, il s'agit d'une un, un euh, un première thématique qui va être abordée, la question donc, du conseil agricole. Et euh, le public ensuite pourra poser euh, quelques questions aux deux intervenants euh, sur la thématique. Et euh, pour présenter peut-être rapidement les deux intervenants, nous avons donc M. Patrice jamen qui est basé au Burkina Faso, qui est chercheur au CIRAD au sein de l'UMR Innovation. Il travaille sur le renouvellement du Conseil agricole pour faciliter les transitions écologiques. Il, il, il participe également au pilotage du Forum africain des services de Conseil agricole et du Forum mondial pour le Conseil rural. En ce qui concerne Mme... Task Baker, euh, donc qui est basée ici à, à Montpellier, elle est chercheure en agronomie euh, au CIRAD. Elle, euh, elle est aussi à l'UMR Innovation. Elle a mené des travaux, euh, ses premiers travaux de recherche pendant sa thèse ont porté notamment sur l'effet des démarches de conseils par, euh, participatives euh, sur les changements de pratiques agricoles avec le cas, le cas des écoles au champ en Afrique de l'Ouest. Et en ce moment, elle s'intéresse particulièrement à la gestion du travail dans les exploitations agricoles familiales et à la mécanisation. Donc voilà, Patrice et Tasc, vous pouvez euh, euh, donc prendre la main sur l'échange avec euh, la salle, euh, enfin avec la tente, je veux dire, <rire> euh, sur cette première thématique de dispositifs de conseil agricole. Euh, je ne sais pas si ils sont prêts, pas encore manifestement. Si, ils sont prêts, c'est bon. Ok. Patrice. Ok, bonjour et bienvenue à cette séquence sur le, la contribution du conseil agricole de la formation des producteurs pour les transitions agroécologiques. Je vous entretenis, je m'appelle Patrice Diamène. je suis chercheur au CIRAD euh, au sein de l'unité innovation. Je serai avec ma collègue euh, Tetzke Becker qui est au sein de la même unité au CIRAD que moi. Donc notre échange va s'articuler autour de quatre grands points. Dans un premier temps, le contexte du conseil agricole, sa situation euh, actuelle dans les pays africains. Deuxièmement, euh, concrètement, comment est-ce que le conseil agricole contribue euh, aux transitions agroécologiques Enfin, euh, du moins, troisième point, nous verrons les difficultés rencontrées, les perspectives. Et nous terminerons par une courte session de questions-réponses, de partage d'expériences, sur la base de vos, de vos, de vos éventuelles questions ou, ou remarques complémentaires. Donc, pour le premier point, je dirais, nous avons suivi la, la présentation de Stéphane de Tournet tout à l'heure sur l'agroécologie, qui représente un changement socio-économique, socio-technique très important pour les différents acteurs. Et pour que ce changement ait lieu, il doit être accompagné, il doit être facilité et le conseil agricole est particulièrement interpellé par ce, par ce défi parce que le conseil agricole, de l'ensemble des services qui ont pour vocation à fournir des informations aux producteurs, les informations dont ils ont besoin pour la conduire leurs activités. Pas seulement des informations en termes de prix, en termes de météo, mais aussi des, des connaissances sur les nouvelles pratiques euh, adaptées à leur contexte, euh, le renforcement des capacités pour la bonne euh, valorisation de ces, de ces, de ces pratiques mais aussi tout ce qui concerne, concerne l'organisation des producteurs, le lien, l'intermédiation avec d'autres acteurs tels que les commerçants, tant, tels que les autres services comme les services financiers et, et autres. Donc le Conseil agricole a beaucoup évolué au cours des, des 20 ou 30 dernières années Historiquement, on avait surtout les agences publiques de conseil agricole qui faisaient essentiellement de la vulgarisation, c'est-à-dire diffuser des techniques jugées plus productives qui devaient permettre aux producteurs d'augmenter des rendements et au bout du compte avoir des meilleurs revenus. Mais cela ne n'a pas marché exactement comme ça parce qu'il y a eu des, des difficultés. Donc, à côté de ces agences qui ont rencontré d'énormes difficultés liées au financement, liées aux questions de compétences, on observe depuis une vingtaine d'années l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux fournisseurs de conseils agricoles. C'est par exemple les organisations, non, euh, les organisations non gouvernementales, les ONG, qui font de l'accompagnement des producteurs, très souvent les petits producteurs, euh, où ils renforcent les capacités en matière de, résil de résilience, en matière de, de, de, de lien au marché, d'interaction avec d'autres acteurs. Donc il y a les organisations professionnelles aussi, les, les, les organisations paysannes qui regroupent des producteurs qui sont organisés autour d'une filière ou de plusieurs filières données. Donc, ces OP, euh, ces OP font aussi du conseil en interne pour renforcer le capacité de leurs membres autour de la valorisation des intrants qui sont achetés très souvent dans le cas des achats groupés mais aussi pour la commercialisation et pour l'adoption des techniques plus productives. Et enfin, je rappelle, enfin, nous avons aussi les fournisseurs d'intrants qui apportent du conseil autour de la bonne utilisation des intrants qui commercialisent. Comment bien utiliser un pulvérisateur, comment bien utiliser de nouvelles variétés de semences ou bien de nouveaux types d'engrais. Et enfin, il y a des bureaux d'études qui contribuent au renforcement des capacités des, des conseils agricoles, mais aussi des producteurs et de l'accompagnement, par exemple dans le cadre du montage des projets, euh, au sein de leurs exploitations. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Teske, qui va donner quelques exemples concrets de comment ces différents dispositifs contribuent à la facilitation des transitions agroécologiques. Merci, Béatrice. Donc, ces différentes institutions et ces différents dispositifs intègrent euh, la question de l'accompagnement de la transition agroécologique. Euh, avec deux pistes principales. La première piste, c'est euh, les thématiques abordées. Donc, il peut s'agir euh, notamment de la durabilité des pratiques agricoles et alimentaires euh, avec euh, des interventions à l'échelle du système de culture, du système d'élevage ou de l'exploitation agricole. Et donc, Pour donner quelques exemples, euh, ces interventions concernent par exemple l'insertion de légumineuses dans les systèmes de culture, ou bien la production et l'utilisation de fumures organiques euh, dans les exploitations, ou bien euh, le maraîchage euh, agroécologique. Et aussi, une autre manière d'intégrer ces thématiques, c'est au niveau de la résilience des exploitations agricoles, euh, d'accompagner les agriculteurs euh, pour la gestion euh, économique des exploitations familiales et... Euh, avec des interventions aussi concernant la diversification des productions agricoles, euh, par exemple avec euh, les activités génératrices de revenus pour les femmes, la transformation, euh, le maraîchage, l'élevage, différentes euh, manières de diversifier les sources de revenus. Et donc la deuxième piste pour euh, accompagner la transition agroécologique, ce sont de nouveaux euh, dispositifs de conseil. Euh, à une échelle plus large que celle de l'exploitation agricole, il y a l'accompagnement de la concertation entre les acteurs avec des dispositifs tels que euh, les plateformes d'innovation qui cherchent à encourager la concertation avec des acteurs de l'amont, par exemple la production de semences, et des acteurs de l'aval, par exemple la transformation et la commercialisation sur les marchés locaux ou euh, à l'export et aussi des dispositifs euh, plus participatifs avec les producteurs, puisque euh, les pratiques agroécologiques demandent à être adaptées localement. Et donc là, on a par exemple des dispositifs tels que euh, les champs-écoles, qui sont des groupes d'agriculteurs et d'agricultrices d'une même localité, qui se réunissent et avec un facilitateur déterminent de petites parcelles euh, d'expérimentation euh, qu'ils vont mener ensemble et faire l'observation des cultures et réaliser un bilan euh, sur économiques, mais aussi par rapport à leurs propres préoccupations, comme la pénibilité du travail, le temps de travail, euh, des indicateurs propres aux agriculteurs et donc, euh, une difficulté que l'on peut rencontrer avec euh, notamment ces champs écoles, c'est que euh, ce sont les mêmes acteurs des dispositifs de conseil qui ont toujours été assez habitués à faire euh, du transfert de technologie euh, qui, subitement, on demande d'animer de, des dispositifs participatifs euh, qui valorisent les expériences et les connaissances des agriculteurs. Et donc, il peut y avoir une difficulté à ce niveau-là de... de Manque de compétences, de, de faiblesse des systèmes de conseil à se tourner vers des dispositifs plus participatifs. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'inclusion des agriculteurs les plus pauvres, des jeunes et aussi des femmes dans les dispositifs de conseil, alors que ce sont pourtant des acteurs essentiels aussi de l'agroécologie. Euh, en Afrique. Donc, Je vais laisser Patrice continuer sur euh, les difficultés et les opportunités pour le Conseil euh, en Afrique. Merci, Tess. Euh, vous avez évoqué quelques difficultés, les questions des compétences. Nous pouvons ajouter quelques difficultés majeures. Il y en a plusieurs, mais nous allons les surtout sur toutes les difficultés euh, majeures. Il y a les questions de, de l'environnement qui, qui sont encore peu incitatifs dans le sens où les gouvernements hésitent encore entre les modèles dominants basés sur l'intensification à base d'intrants de synthèse et l'agroécologie. Cela se ressent par les, les, les, les, les, les fortes subventions encore des intrants de semences et autres au niveau des, euh, des, des subventions, euh, au, au niveau, par exemple, de, des, des engrais, des semences améliorées et autres. Des, des, des équipements de, de travail du sol. Donc, il y a cette difficulté, il y a cette difficulté liée à un positionnement direct en termes d'orientation stratégique, ce qui fait que euh, les appuis pour l'agroécologie, pour le conseil agricole, pour accompagner l'agroécologie ne sont pas encore euh, suffisants. Deuxièmement, il y a la question des compétences que Tesca a déjà bien développé. Je voudrais juste ajouter un autre volet à ce, à ce défi, c'est que... Dans beaucoup d'écoles de formation, des conseils agricoles, des cadres de mouvement agricole, on continue à mettre l'accent sur les modèles basés sur la forte utilisation, euh, la fort -utilisation des, des, des intrants. Et donc l'agroécologie n'est pas encore suffisamment prise en compte dans les curriculaires de, de formation donc, en conséquence, les conseillers, quand ils sortent, les futurs conseillers, quand ils sortent de l'école de, de formation, ils ne sont pas encore suffisamment outillés pour faciliter les processus d'innovation, les processus d'innovation, les processus d'innovation et d'apprentissage en lien avec euh, le développement et l'adoption des pratiques d'agroécologie. Donc, c'est une grosse contrainte. L'autre contrainte majeure qu'on peut évoquer, c'est les questions de financement. Le conseil agricole est encore sous-financé. C'est un jeu de débat, mais qui est toujours... C'est une euh, vieille préoccupation, mais qui est toujours d'actualité. Il y a une grosse question de financement du conseil agricole, en termes de volume, de volume mais aussi en termes de mécanisme la part des financements arrive dans le cadre des projets qui ont une durée de vie, de, une durée de vie très limitée 3 à 4 ans. Or, ce pas de temps est, très, euh, est insuffisant pour engager et accompagner jusqu'au bout un processus de transition agroécologique. Donc, tout au plus, les dispositifs de conseil agricole permettent d'initier, euh, d'accompagner euh, la, la phase d'initiation des, des transitions agroécologiques, mais ne peuvent pas aller jusqu'au bout faute des, faute des financements. Mais à côté de ce tableau qui peut paraître, euh, qui peut paraître sombre, il y a quand même des, belles, des bonnes dynamiques qui, qui sont importantes à relever. C'est que de plus en plus quand même les, les décideurs, les, les, les, les, ceux qui sont en charge des, des politiques agricoles, de la mise en œuvre de, de ces politiques, sont de plus en plus sensibilisés, les bailleurs de fonds également. Ceci se traduit par un ensemble, par une, une augmentation de nombre d'initiatives d'accompagnement des, trans, euh, des transitions euh, agroécologiques. Donc, euh, euh, si ces dynamiques sont bien accompagnées, s'il y a des, des dynamiques d'apprentissage tout autour, cela permet de mettre à l'échelle les bonnes pratiques, d'éviter les erreurs, mais aussi de créer des communautés de pratiques qui, par la suite, peuvent euh, s'organiser pour faire du plaidoyer, pour qu'il y, qu y ait des politiques plus favorables et plus d'investissements dans les dispositifs du Conseil agricole en lien avec l'agroécologie. Euh, Je voulais juste terminer en évoquant une de ces initiatives, c'est le projet euh, ACOTAF, renforcement des capacités du Conseil agricole pour, euh, pour accompagner les transitions agroécologiques et les retournements familiales en Afrique subsaharienne. Donc, euh, donc euh, vous avez ici le, le, le dépliant. Euh, je vous invite à aller lui. Euh, c'est un projet mis en œuvre par le, par le CIRAT, mais avec trois autres euh, partenaires, notamment l'IRAM, euh, euh, Interréseau, et puis RESCAO, c'est le réseau des services de conseil agricole euh, d'AFLUES et, et du centre. Donc voilà un peu en, en résumé. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais le temps est, est limité. Donc, euh, donc on va s'arrêter ici et puis écouter Madame Ramé si vous avez des questions ou des commentaires. Me permettre. Je vais poser une première question. Dans votre analyse du Conseil agricole, quelles sont les difficultés pour intégrer la jeunesse aujourd'hui dans ces enjeux de la transition agroécologique et aussi les femmes, parce que ce sont les populations euh, qui euh, ont leur rôle à jouer, comme vous le disiez tout à l'heure. Mmh. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez réussi à les intégrer et mmh. comment aujourd'hui ils participent mmh. à ces transitions agroécologiques D'accord. Ok, merci. Si, euh, je vais répondre rapidement. Et puis, est-ce que là, un, un peu évoqué, peut-être pour la compléter mmh. euh, D'accord. Donc, euh, pour les... Euh, pour les questions liées à la prise en compte des jeunes et des femmes, il y a d'abord la porte d'entrée. Très souvent, le conseil agricole cible souvent les chefs d'exploitation. Alors, alors qu'au sein de l'exploitation, on a d'autres membres qui participent aussi aux activités, les jeunes et les femmes qui ont souvent des unités de production propres à eux. Donc, euh, la, la première chose à faire, c'est de revoir le ciblage des, des, des, des, des, des bénéficiaires des services de conseil agricole. La deuxième chose que nous essayons de, de travailler, c'est en termes d'outils. Nous savons, par exemple, que les jeunes sont très sensible aux TIC, très intéressé à cela. Et donc, dans le cadre de ce projet, par exemple, nous travaillons beaucoup sur les, sur les TIC, comment les TIC peuvent être mobilisés pour euh, faciliter les apprentissages, euh, la mise à l'échelle des, des, des, des, des, des innovations. Également, pour les questions de femmes, nous tenons compte des, tenons compte des chaînes de valeur, des, des spéculations propre aux femmes. Vous savez, dans le ploi des pays en Afrique, les femmes ont souvent des spéculations propres, plus ou moins propres à elles. Donc, nous sommes de prendre en compte euh, euh, ces spéculations et de voir quels sont les besoins en transition agroécologique qui peuvent être différents des besoins dans d'autres filières tenues par les hommes. Donc, je vais m'attirer ici et passer la parole à Tess qui a peut-être des choses. À dire. Ben, je, juste un ajout aussi, c'est que euh, lorsque l'on évalue les, les pratiques agroécologiques que l'on propose aux agriculteurs, ça me paraît aussi très important, euh, justement, de donner la parole aux autres euh, personnes qui travaillent aussi dans les champs, euh, pas uniquement le, le chef d'exploitation, parce qu'il euh, y a un vrai risque que les pratiques agroécologiques, euh, qui représentent souvent un travail plus important ou un travail plus pénible, se répercutent justement sur les femmes et sur les jeunes. Et donc, il y a un vrai euh, enjeu à les inclure aussi dans les dispositifs de conseil même si ça cible euh, les, les productions du ménage euh, mais pas nécessairement les, les parcelles euh, propres aux femmes ou propres aux jeunes. Merci. Euh, une autour autour plutôt du dispositif de conseil qui est le, le champ école. Euh, dans ce contexte particulier de, de pandémie, euh, on remarque que les exploitations peuvent avoir une réticence euh, à adopter de nouvelles pratiques. Est-ce que la, le conseil via les champs écoles peut aller plus loin. Le pas de temps nécessaire pour que cette adoption de pratiques agroécologiques se fasse, vous l'estimerez à, à combien ou comment ce processus du champ-école, euh, euh, en tout cas de, de mise en œuvre de champ-école, peut évoluer, peut, peut aller plus loin euh, à travers une, un dispositif sans doute de conseil individuel au sein des exploitations. Est-ce que vous avez des, des éléments à, à ce niveau-là à apporter qui a traversé le centre école et puis je pourrais compléter. <rire> Euh, alors, il y, y a plusieurs éléments de réponse, mais le premier, c'est que, euh, effectivement, une des difficultés, euh, je crois, que Patrice l'a souligné aussi pour l'ensemble du Conseil agricole, c'est la, la durée des financements et la durée des champs écoles qui ne collent pas forcément avec la durée plus longue euh, des changements de pratiques et des processus euh, agroécologiques qui prennent place. Et donc, là, il y, y a plusieurs euh, pistes envisageables. La première, c'est de se dire que. Euh, les champs écoles visent à renforcer davantage les compétences d'adaptation de pratiques et d'expérimentation par les agriculteurs eux-mêmes. Et donc, plutôt que de leur donner une solution clé en main, l'idée, c'est de renforcer leurs compétences à expérimenter par eux-mêmes et pour les problèmes qu'ils rencontrent, à trouver des solutions euh, par eux-mêmes. La deuxième chose, c'est de viser aussi l'autonomisation des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, pour que, de, de cette manière aussi, ils puissent se renforcer. Et euh, chercher euh, des solutions ou bien de, de nouveaux conseils, de nouveaux conseils euh, selon leurs besoins qui vont évoluer aussi euh, au fur et à mesure. Et euh, je, je laisse Patrice continuer. D'accord. Non, juste rapidement pour dire, euh, les, les champs écoles, c'est une approche qui doit être complété par d'autres approches. Par exemple, les champs écoles permettent d'avoir accès à de nouvelles technologies, d'expérimenter et autres. Par contre, si le producteur va engager des projets de transformation, là, il fera d'autres approches de conseil, comme par exemple le conseil d'exploitation familiale autour du projet du, du, du producteur, quoi, où le conseiller va travailler de façon plus étroite avec lui pour définir son projet et voir quels sont les besoins, euh, quels sont les types d'accompagnement. Spécifiques dont il a besoin pour réaliser son, son projet. Dans le champ école, du moins, il y a plusieurs approches de concert à école qui doivent être conseillées de façon intégrée quoi, pour faciliter les différents changements. Merci. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas à partager vos éventuelles remarques à, à Tess et moi-même. Donc, on sera encore très contents. Voilà. Bonne continuation. Merci. Mmh. Ok. Donc, maintenant, je remets. Merci beaucoup pour ce premier tour donc, dans la tente dédiée au Conseil agricole. Vaste thématique avec beaucoup de défis auxquels il faut faire face. Mais fort heureusement, on a bien compris aussi qu'il y avait pas mal de pistes et pas mal de choses qui étaient faisables en termes de réponse à ces défis. Donc la tente suivante qui est dédiée au dispositif de formation agricole et rurale va être animée par M. Khalid Belarbi de Montpellier, directeur de l'Institut des régions chaudes, l'IRC, juste à côté ici, et secrétaire exécutif du réseau international phare, dédié à la formation agricole et rurale. Et il sera accompagné de M. Pierre Blaisango euh, du Cameroun, qui est président du réseau régional africain pour la formation euh, agricole et rurale, donc du même réseau phare. Il est aussi coordinateur national du programme Appui à la rénovation et euh, au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture de l'élevage et de la pêche au Cameroun. Donc nous allons, pareil, suivre le même format, les deux jeunes qui euh, basculent sur la deuxième tente et qui pourront écouter euh, un retour d'expérience de M. Khalid Belarbi et M. Pierre Blaisango. Et ensuite, ils auront peut-être euh, deux ou trois questions à leur poser. Donc euh, Pierre Blaise ou Khalid, c'est à vous. Du réseau international au service de la formation agricole et rurale et je coordonne au quotidien un programme qui adresse la formation des jeunes et des agriculteurs au Cameroun. Juste avant de laisser la parole à Pierre Blaise, je me présente également. Donc Khalid Belharbi, je suis le directeur de l'Institut des régions chaudes, Montpellier Supagro, Institut agro. Bien que nous soyons un établissement d'enseignement supérieur où nous formons des ingénieurs pour le Sud, d'ailleurs 30 de nos étudiants viennent d'Afrique, euh, nous nous intéressons beaucoup aussi à l'enseignement technique, comme l'a dit notre directrice générale, le A de Frida, appuie à l'enseignement technique aussi bien en France qu'au Sud. Et mon autre casquette, c'est je suis secrétaire exécutif du réseau international Phare et un peu l'ouvrier de Pierre Blaise, à qui je repasse la parole pour qu'il nous explique sa vision. Ok, Je voudrais me situer par rapport au conseil pour dire que nous sommes dans le continuum de la formation des agriculteurs. Et parfois des futurs agriculteurs. Mais la problématique est un peu différente par rapport au Conseil. Parce qu'il faut peut-être s'appuyer sur cette carte pour se rendre compte que, euh, en, en Afrique, parce que le réseau regroupe, comme vous l'avez vu là-bas, 16 pays membres. En Afrique, il faut d'abord se placer sur euh, quel type d'agriculture on rencontre en grande partie. On trouve l'agriculture familiale. Et l'agriculture familiale, c'est depuis euh, les parcelles. Là, on est dans les unités de production depuis l'unité de production et on monte à l'exploitation qui regroupe plusieurs unités. Et, et attention, on arrive au territoire. Euh, ces, ces, je, je parle de cela parce que euh, former quelqu'un qui travaille dans une agriculture familiale est spécifique parce qu'il faut tenir compte de tout cet environnement systémique pour l'amener à comprendre les choses qu'il doit faire évoluer. Alors, il faut dire que nous, la plupart arrivent dans cet environnement systémique euh, par le passage de relais de, de, de, de, de, de, de père à fils ou de mère à fille. Mais ce passage de relais va de pair avec tout un ensemble d'apprentissages qu'il faut comprendre Donc, quand on voulait parler des métiers agricoles. Il faut bien le comprendre à, à, à cet endroit. La deuxième caractéristique de la formation euh, agricole dans ce contexte, c'est aussi le fait que c'est dans un environnement et pour, le, pour lequel les systèmes sont beaucoup plus basés sur la pluie, donc c'est le systèmes pluvieux. Alors du coup, les changements climatiques vont impacter différemment euh, euh, en, en, au sud les exploitations agricoles. Dans ce contexte, donc, un ensemble de pays, donc 16, se sont réunis pour voir comment ils adressent la formation en agriculture, en élevage et en pêche dans cet environnement. Et du coup, c'est ce réseau, qu'est-ce qu'il fait en réalité Alors, Ce réseau, pour adresser, parce que la, la problématique donc, du renforcement des capacités des acteurs, à la fois en devenir, qui veulent entrer dans les exploitations, et ceux qui sont déjà dans l'exploitation, et donc le problème, on a réuni l'ensemble de ces acteurs dans un continuum de, puis le, le terroir jusqu'à l'université, pour essayer de réfléchir sur les problèmes de la formation agricole. Ces 16 pays, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils travaillent pour pouvoir rénover ces dispositifs. Or, ces dispositifs, pour les rénover, euh, doivent être ancrés dans les politiques agricoles. Il faut donc déjà que la problématique, comme nous parlons de la transition agroécologique, euh, soit intégrée dans ces politiques agricoles pour pouvoir être prise en compte dans la formation. C'est... Euh, il faut qu'on qu travaille les pédagogies euh, pour pouvoir arriver à élaborer des référentiels de métiers, des métiers qui intéressent les jeunes pour qu'ils viennent entrer euh, dans le domaine, et aussi les modules qui adressent la problématique de ceux qui sont en formation continue, et, et, et des pédagogies qui vont avec. Et je reviendrai tout à l'heure sur ces pédagogies. Il faut renforcer le, le, en termes d'ingénierie tous les acteurs, qui sont depuis le territoire jusqu'au niveau national, qui sont dans la gouvernance, l'élaboration des programmes, l'animation de ces programmes et l'évaluation. Donc il faut pouvoir renforcer leurs capacités, il faut pouvoir arriver à produire de la connaissance. Et M. Rallide reviendra sur les démarches et outils à la fois de conception, d'animation, d'évaluation de tous ces processus et voilà le travail donc fait. Le réseau FA, le réseau FA essaie donc de travailler avec tous ces acteurs pour pouvoir inoculer. Maintenant, la thématique qui nous concerne aujourd'hui, qui est euh, la transition écologique, il faut déjà comprendre que elle ne se pose pas au sud de la même manière que dans le nord, dans les pays du nord. Au, au sud, il faudra parler, parler de la transition agroécologique en termes de, de menaces. Bien que ce soit des menaces, mais vivant dans cet environnement, il est très difficile de parler en termes de menaces. Ce n'est pas en tirant l'alarme, mais plutôt en montrant euh, comment les difficultés que rencontrent les unités de production dans cet environnement. Ça, c'est la première chose qui est... est euh, Là-bas, on n'utilise pas trop de, de pesticides, donc ce n'est pas en tirant l'alarme sur la de, destruction de l'environnement. Non, non, c'est plutôt en se disant, voici les défis de la durabilité des systèmes auxquels vous êtes confrontés. Et ça, c'est en co-construction avec les acteurs eux-mêmes. Ça, c'est euh, la, euh, la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer que... Euh, c'est de valoriser la prise en compte. Parce que les produits issus de ceux qui respectent l'environnement devraient avoir une valeur ajoutée. Or, vous voyez, nous sommes dans un système où le marché accueille tout, tout, tout ce qui vient des unités de production. Et du coup, euh, produire mieux n'apporte pas quelque chose de plus par rapport au prix au marché. Là, il va falloir travailler pour que produire, produire mieux apporte quelque chose de, de plus. Et enfin... Il faut aussi se poser la question de, je n'ai pas voulu tirer l'alarme de toutes les difficultés auxquelles ces unités sont confrontées, ce serait un discours alarmiste, mais je voudrais plutôt aller vers le sens de montrer qu'on peut jouer sur la biodiversité, on peut jouer sur l'amélioration de la productivité, on peut jouer sur... Euh, d'une manière générale, sur le bien-être de celui qui vit dans l'exploitation, c'est ceci qui est l'enjeu dans l'introduction de la transition écologique au sein des dispositifs de formation. Et c'est à ça que nous nous attelons avec des démarches et outils que je voudrais laisser euh, M. Belarbi évoquer parce que euh, nous avons travaillé avec euh, l'enseignement supérieur euh, en toute intelligence, pour co-construire ensemble des démarches et outils qui permettent de sortir des métiers qui sont adaptés et qui peuvent créer de l'attractivité pour les jeunes. Et pourquoi pas, qui peuvent aussi améliorer la performance des producteurs en activité. Je voudrais laisser Monsieur Bellarbi continuer. Merci Pierre Blaise. En effet, tu as balayé beaucoup de choses. L'essentiel de la production, quand même, provient des de agricultures familiales. Certaines sont en transition rapide, d'autres sont confrontées aux pires des difficultés, insécurité foncière, dégradation des ressources et j'en passe. Et la formation reste un des leviers et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure dans son introduction, cette formation est un des leviers qu'il faut activer. Alors au niveau du réseau phare, c'est vrai que, ces 17 ou 18 pays maintenant parce qu'on en a, qui se sont rajoutés dernièrement, essayent de réfléchir collectivement pour trouver des solutions. Il faut dire que euh, l'état des lieux est très complexe. Avant de parler des transitions agroécologiques, sort, nous sortons d'une période où il y avait une déshérence complète de tous les dispositifs de formation technique et agricole. Fort heureusement, ces dernières années, il y a un renouveau du capital humain et de l'investissement dans la formation agricole. Et la plupart des pays se sont lancés dans la rénovation de leurs dispositifs. Alors, nous essayons de travailler à ces différentes échelles. Comment, déjà, les transitions, comment les prendre en compte dans les politiques agricoles Comment adosser une politique de formation à cette politique agricole Comment on rénove les dispositifs Comment on inocule tout ce qui est important, comme l'a dit Patrice jemen tout à l'heure, par rapport aux conseillers agricoles et les outiller à ces aspects-là et puis, on était arrivé à des aberrations au niveau des flux intercatégoriels. On arrivait dans certains pays à former plus d'ingénieurs que, que de producteurs. Or, on se rend compte que si nous voulons des effets et des impacts, là où il faut mettre l'accent c'est sur la formation des producteurs et la formation de masse et sur la préparation des générations futures qui vont reprendre les exploitations et notamment les jeunes pour leur installation. Et donc, en effet, il y a tout un travail qui a été fait par le réseau phare en termes de production de connaissances utiles à l'action. Donc, nous produisons des choses et nous les mettons à la disposition de nos membres. Il y a un échange d'expérience, il y a des voyages d'études, il, il, il y a des ateliers de renforcement de capacité. Et précisément par rapport à ces questions de transition agro Écologique. Là, nous sommes en attente de beaucoup de choses à travers un séminaire que nous organisons, là, dans un mois, avec l'Europa, donc la fêtière des fêtières, et avec la CDAO à travers son programme PAE et le réseau phare. Nous allons être au Sénégal, à sali pendant trois jours pour réfléchir à ces questions et voir comment euh, c est, c est, la prise en compte des transitions agro pour que les agriculteurs, comment les accompagner pour mieux faire face à ces transitions. Donc il y, a, il, y a, il y a tout ce travail à, à, à, à, à faire au niveau, de la euh, au niveau de la formation des producteurs. Il y a aussi l'enjeu de l'installation des jeunes. Il se trouve que, euh, effectivement, on est parti rapidement dans la formation initiale des jeunes parce que la formation continue des producteurs est un peu plus difficile. Mais former les jeunes sans les accompagner pour leur installation, euh, ça, ça ne servirait à rien. Et on s'est rendu compte que tous les dispositifs de formation qui sont adossés à des dispositifs d'installation, bah, ça marche. Et en même temps, Stéphane nous a invité en introduction, qui a un corpus à intégrer quand on s'intéresse à l'agroécologie. Et donc il est nécessaire, le métier d'agriculteur est complexe et il faut un temps, un temps pour la formation de ces jeunes. Donc euh, des fois c'est le cas par exemple à AFOP au Cameroun où la formation des jeunes va durer deux ans et il y a aussi euh, comment le projet du jeune sert de fil conducteur et d'agrégateur de toutes les compétences et comment on installe le jeune et comment on le suit après. Et puis, il y a aussi tout le renforcement de capacité des producteurs pour prendre leur place dans tout ce qui est organisation professionnelle, etc. Et on se rend compte que même le conseil agricole, on vient de sortir de cet atelier, à 90 c'est du renforcement de capacité. Euh, donc, le levier formation, pour nous, reste absolument nécessaire et indispensable pour l'accompagnement euh, des, des producteurs et des productrices dans cette transition. L'autre euh, point sur lequel nous insistons beaucoup dans nos travaux du réseau, c'est ce continuum entre les dispositifs. D'ailleurs, c'est ce que nous illustrons avec nos trois tentes. C'est le continuum entre les dispositifs de formation et à l'intérieur des dispositifs. Il y a le conseil, il y a la formation technique, la formation professionnelle, il y a l'enseignement supérieur. Mais à l'intérieur des dispositifs, comment faire ce continuum entre l'innovation, la recherche, le développement euh, et l'enseignement Et j'ajouterai même le continuum des apprentissages. De plus en plus, les gens, quand ils viennent, ben, ils ont une expérience, ils ont un vécu, ils ont fait des choses, ils ont une trajectoire de vie, une trajectoire professionnelle. Et ça aussi, dans la façon de former les gens, il faut en tenir compte. Donc voilà à peu près les, les, les choses sur lesquelles nous travaillons. Et puis pour illustrer mon propos sur le continuum, euh, il y a un enjeu majeur, c'est aussi, ça a été dit aussi dans l'atelier sur le conseil, c'est la formation des formateurs. Et c'est pour cela que dorénavant le réseau phare intègre les préoccupations de l'enseignement supérieur. Et nous, sommes, nous nous sommes même lancés dans la construction d'un master international, entre Montpellier-Supagro, euh, l'ENSEP de Dakar, euh, de l'UCA de l'Université Cheikh Anta diop et l'École nationale d'agriculture de Meknes, et évidemment le réseau phare et le commanditaire, où ils souhaitent que cet acteur du changement puisse... Mal accès les compétences liées à l'ingénierie de formation et à l'ingénierie du développement. Et nous espérons qu'en cinq ans, on va injecter dans nos pays membres une force de frappe de 120-150 personnes outillées, formées à ces questions d'ingénierie des dispositifs, d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique. Mais c'est vrai que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement, elles sont similaires à celles du Conseil. Malheureusement, l'enseignement supérieur trouve toujours un peu de financement. La formation initiale trouve un peu de financement. Mais nous ne savons pas comment faire dans les pays pour prendre en compte la formation des producteurs. Et donc, il n'y a pas de mécanisme de financement pérenne. Malheureusement, les, les, les, les projets, les programmes ont une durée de vie limitée. Et quand ils s'arrêtent, tout l'échafaudage peut s'écrouler. Or, il y a nécessité de trouver des financements pérennes sur ces dispositifs-là, au même titre que le Conseil agricole. Et puis, il va falloir rééquilibrer les flux. Et je dirais en dernier, en conclusion, bien sûr, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de cadres, de conception, on a besoin de techniciens bien formés. Mais si nous voulons des effets, des impacts, surtout dans cette période très courte, où il y a des mutations majeures et des tendances lourdes, là où il faut mettre le paquet pour parler un peu trivialement, c'est sur la formation des producteurs et des productrices et sur la formation des jeunes. Malheureusement, c'est le maillon qui est un petit peu délaissé et nous faisons tout pour qu'il ne le soit pas. Notre prochain séminaire, c'est former les producteurs et les productrices, c'est construire l'avenir. Pardon, on va laisser le temps aux questions. Alors, euh, du coup, euh, j'ai bien écouté euh, vos, vos, deux, euh, vos deux présentations. Euh, moi, j'ai une question euh, par rapport à hum, la transformation, euh, par rapport à la production agricole, et comment aujourd'hui les jeunes peuvent être formés sur la transformation et la diversification en termes de transformation. Parce qu'on parle beaucoup de transformation alimentaire, mais euh, par exemple, il y a d'autres secteurs qui peuvent venir euh, apporter aussi euh, des solutions économiques pour les jeunes, pour qu'ils puissent se projeter, par exemple la transformation cosmétique, euh, la transformation pharmaceutique, pourquoi pas, comment aujourd'hui on peut justement euh, créer des dispositifs, euh, après je, je pose la question comme ça naïvement, mais des dispositifs pour euh, former ces jeunes à la diversification de transformation et aux enjeux économiques que ça peut aussi euh, engendrer, et les solutions que ça peut leur apporter. Il bon, faut dire que dans la rénovation pédagogique dont on a parlé, Effectivement, il y a un, un, un temps de connaissance, mais un temps de pratique. Et ce temps de pratique est adossé à un certain nombre d'ateliers pédagogiques. Alors, dans certaines structures de formation, dans le dispositif, on y met des ateliers pédagogiques qui adressent la problématique de la transformation. Mais il faut dire que euh, la transformation au Sud pose quand même quelques soucis. Euh, le, le premier souci sera euh, la, la, la capacité de démultiplier, ce qui a été créé dans l'unité de formation, dans le, la structure de formation. Pour la démultiplier en milieu réel, il va falloir euh, avoir des technologies qui sont euh, qui, accessibles euh, aux jeunes. Sinon, on va créer un autre besoin. On va former les jeunes sur une transformation qui est euh, localisée dans la structure de formation, mais pour la démultiplier au, au niveau de leur territoire, ça n'ira pas aussi vite que cela. Ça, c'est. Euh, la, la première chose. La deuxième chose, il faut aussi résoudre le problème de l'hétérogénéité des produits. Il faut dire que euh, euh, nous sommes là dans, un, dans des systèmes où les produits sont très hétérogènes. Lorsqu'on veut dire on transforme de la tomate, la tomate vient de plusieurs, structures, de, de plusieurs unités de production avec des, des, des, vari, des variétés qui ne sont pas... Très souvent les mêmes, la morphologie qui n'est pas la même, l'acidité qui n'est pas la même. Du coup, le problème de la transformation se pose aussi en termes d'homogénéisation des, des, des variétés pour pouvoir euh, tacler. Mais il faut dire qu'en euh, Côte d'Ivoire, euh, euh, l'IRC a accompagné, euh, euh, le, la Côte d'Ivoire a écrit des référentiels de transformation des produits. Qui sont en train d'être euh, actuellement finalisés. Euh, au Cameroun, on est en train de travailler avec des établissements en France en jumelage avec les établissements camerounais pour mettre en place des ateliers pédagogiques. Et je crois que comme vous êtes intéressé par la cosmétique, on, un jour on y arrivera aussi. Avec plaisir. -mer Merci. Bon. Bah, alors moi j'ai une petite question une dernière voilà. si j'ai le oui. temps. Euh, je voulais savoir aussi, euh, toujours dans, dans cette notion de diversification, euh, comment aujourd'hui, en termes d'écologie, on peut euh, arriver en Afrique à euh, penser les produits euh, cultivés dans tout leur ensemble, vous en avez parlé, euh, en termes de transformation alimentaire, transformation cosmétique, transformation pharmaceutique, parce qu'on voit qu'une seule plante peut être transformée, et les différentes parties d'une plante peuvent être transformées euh, dans différents, pour différents secteurs. Comment, aujourd'hui, on peut justement euh, euh, penser euh, la, la, la production agricole dans cette perspective de diversification euh, intersectorielle, entre guillemets bah, Je voudrais dire qu'il euh, faut déjà dire que l'Afrique bénéficie euh, d'une variabilité euh, écologique très importante. Quand on est euh, dans un pays comme le Cameroun, que je connais mieux, du sud au nord, c'est tout. Les climats sont possibles à l'intérieur. Et, et du coup, on arrive à... Comment on arrive à exploiter ça aujourd'hui en, en, en créant de, dans les bassins de production, par filière euh, des, bas, des, des filières qui sont à, euh, euh, adaptées à, à l'environnement dans lequel euh, le, le jeune se trouve. Et c'est d'ailleurs, comme euh, la, le disait Ralid, le projet porté par le jeune est, doit être très souvent adossé à ces filières-là, ces filières qui sont dans son environnement. Et je crois que le gros problème maintenant, c'est de travailler parce qu'il faut dire que lorsqu'on spécialise quelqu'un dans une filière, il faut que lui donner autour de lui les garanties à la fois d'approvisionnement en entrant d'approvisionnement en matériel et de marché. Et je crois que ça devient donc une politique de développement d'une manière générale. C est, c est, c est, ce problème que vous évoquez est taclé dans le cadre d'une politique bien élaborée qui tienne en compte le désencavement des bassins, qui tienne en compte les marchés, qui tienne en compte, et c'est la logique de la chaîne de valeur qui de plus en plus entre dans les politiques agricoles en Afrique aujourd'hui. Merci. Un grand merci. Et puis, je pense qu'après avoir abordé les questions de formation agricole, ben, le continuum, c'est la formation supérieure. Okay. On continue. Merci. Merci beaucoup, Khalid. Merci beaucoup, Pierre Blaise. Donc, on a bien compris que cette question de formation agricole est au cœur, finalement, de l'agroécologie de demain, à partir du moment où ça concerne effectivement les échelles de la plus petite, à savoir les petites exploitations familiales et paysannes, jusqu'aux politiques agricoles nationales, voire régionales. Donc, effectivement, pour mettre en musique tout ça, il faut pas mal de travail et pas mal de coordination entre les différents types d'interventions, d'accompagnement, de renforcement de capacités. Et c'est vrai qu'il y a du boulot. Donc, pour passer à la dernière tente, donc, qui va être dédiée au dispositif d'enseignement supérieur, qui va être animé par donc, Stéphane de Tourdonné, que j'ai présenté tout à l'heure et qui a fait l'introduction de la session, et qui sera accompagné de M. Diegan Diouf, qui nous vient du Sénégal, qui est professeur à l'université Sine Salomeladj-Ebrahima Nias. Pardon. Euh, il mène des recherches sur l'agroécologie, sur la biodiversité et la microbiologie environnementale, en particulier pour l'analyse des effets de stress environnementaux sur les cultures au Sénégal. Donc, tous les deux vont intervenir sur euh, la question des dispositifs euh, d'enseignement supérieur. Donc, Stéphane... Et euh, M. Diégan Diouf, la parole est à vous. Oui, donc l'agroécologie, c'est aussi un défi pour l'enseignement supérieur. Défi parce qu'il y a un, un enjeu de connaissance et de former les jeunes par rapport aux différentes techniques, aux différentes approches, aux différentes façons de mettre en œuvre l'agroécologie. Et un défi particulier pour l'Afrique quand on sait l'enjeu effectivement de former beaucoup de jeunes qui arrivent dans, les, dans la formation supérieure. Donc je suis avec Diegan Diouf, qui est, qui est enseignant à, à, à l'université Hussein au Sénégal. Et on va échanger tous les deux, et puis avec avec vous deux également, sur sur ces enjeux et la manière effectivement dont on met en œuvre l'agroécologie. C'est pas qu'une question de quantité. On sait que former à l'agroécologie dans l'enseignement supérieur, c'est aussi former autrement. Et donc on a nos expériences, Diegan et moi, qu'on va vous partager, avant de vous présenter rapidement un projet sur lequel on est on est impliqués tous les deux, qu'on qu démarre actuellement, qui est le projet Pétale. Donc Diegan, je te laisse peut-être te présenter, et puis rapidement. rapidement oui. okay. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis professeur à l'université du Sinsaloum Ibrahim Ibrahimanias, directeur de l'IFR sciences sociales et environnementales. Donc pour parler justement de cette université, avant de revenir sur la question de l'agroécologie, on sait le rôle que représente l'agriculture pour les pays en développement et en particulier pour le Sénégal, qui en a fait donc un moteur de son développement. Pour cela, il a créé, mis en place donc le PSE, le Plan Sénégal émergent. Et ce PSE euh, s'appuie fortement sur l'agriculture, mais en apport avec euh, des partenaires, notamment donc des partenaires privés, surtout les organisations de producteurs, il a été mis en place donc une politique en matière de transition agroécologique, ce qui est fondamental et qui vient justement donc, des producteurs en particulier. Et le gouvernement a appuyé là-dessus. Mais surtout, c'est important aussi de prendre en compte l'appui de la recherche, mais l'appui surtout de l'enseignement supérieur. Donc, mais il est à noter que la transition agroécologique reste quand même, l'enseignement de cette transition agroécologique reste fragmentaire. Il manque en fait cette interdisciplinarité, même aussi au niveau de la recherche. Et c'est dans ce sens que l'Université du Signe Salom a été mise en place par décret en 2013 et pour justement travailler sur la formation dans l'agriculture. Mais quand on parle de l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large. Donc on va dire de la fourche à la fourchette pour euh, paraphraser. Donc cette, euh, cette université a été installée et pour répondre d'abord à une question par rapport donc, euh, à l'élargissement à de la carte universitaire mais ce qu'il faut surtout noter par rapport à cette université c'est la CIL université qui est installée au niveau du centre et ça c'est très important par rapport à la transition agroécologique, le fait que ce soit une université qui est ancrée dans les terroirs parce que Stéphane le disait tout à l'heure, le lien, justement, donc, avec les terroirs permet de répondre mieux aux objectifs de la transition agroécologique. Donc, c'est une université qui polarise euh, plusieurs régions, cinq régions, en fait, au centre du Sénégal, mais surtout, c'est une université qui se veut une université à vocation régionale parce que c'est une université qui est aussi à cheval, on va dire, entre la Gambie, mais également le Mali et peut-être aussi la sous-région. Et donc, cette université a été installée justement à la suite d'enquêtes, des enquêtes qui se fondaient surtout sur les besoins en compétences des producteurs. Parce que c est, c est, cet aspect, c'est très important de revenir toujours là-dessus, donc pour répondre aux besoins de compétences des, des producteurs. Et cela a bénéficié aussi de l'appui, toujours, des partenaires euh, privés, mais aussi des, des, des organisations de producteurs, par, à la suite d'enquêtes. Mais ça a bénéficié également donc, de l'appui des structures de formation de recherche qui existe sur place, mais aussi d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer le partenariat avec l'Institut Agro, donc à travers Agrignum, mais aussi d'autres institutions au niveau du Sénégal, mais aussi euh, des institutions de recherche qui ont permis de mettre en place donc, cette, euh, cette université qui compte 35 licences, mais surtout cet aspect de faire le lien avec les producteurs, le lien avec le terrain, mais aussi le partage de connaissances, parce que c'est important de prendre en compte aussi certaines... Aspects. Je vous disais tout à l'heure que la transition agroécologique est plus portée par des organisations de producteurs euh, donc à la base que justement donc, des, des entreprises. On cherche maintenant à travers ce partenariat à voir comment est-ce qu'on peut tirer ce qu'on appelle l'agroindustrie. Ce n'est pas tout à fait évident et on aura l'occasion de revenir tout à l'heure peut-être dans le cadre du projet euh, Pétale, ce qu'on est en train de faire. Donc c'est euh, important cette licence donc qui a été mise en place de ces 35 licences qui ont été mises en place pour pouvoir donc à la fois former mais aussi renforcer des compétences créer de la richesse mais créer surtout des emplois parce que de plus en plus enfin, à l'époque quand on parlait d'agriculture c'était un métier qu'il ne fallait pas prendre parce que ça nourrit pas non seulement ça nourrit pas son nom mais aussi c'était pas très attrayant voilà en fait brièvement ce que je peux parler, ce que je peux dire concernant donc ISEI pour l'aspect transition agroécologique. Merci. Et c'est vrai que sur le niveau de l'Institut agro, et on, on est vraiment dans la même, dans la même dynamique, c'est-à-dire l'idée de se dire cette transition, elle, elle, elle doit s'ancrer avant tout sur le terrain, sur, la, sur la, la créativité et tout ce qui se fait sur le terrain, sur la diversité des terrains. Et je pense que ce que tu disais, Diegan, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignement supérieur, on a une mission particulière pour faire le lien entre ce terrain, la recherche et les jeunes ou les moins jeunes que l'on forme aussi, parce qu'on est impliqué aussi dans de la formation continue ou de la formation tout au long de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu expérimente finalement dans notre, dans notre vie d'enseignant-chercheur, cette capacité à faire du lien qui, était, je pense, qui est, je pense, vraiment un élément clé de la, de la transition agroécologique. Au niveau de, de l'Institut agro et de Montpellier-Supagro, la manière dont on a envisagé ce comment former autrement, c'est à travers deux, deux éléments clés, je pense. La première, c'est tirer valoriser au maximum la diversité et le second c'est stimuler la créativité et la capacité à inventer finalement d'autres systèmes. Mmh. La diversité, on, on en parle depuis tout à l'heure et je pense que les différents stands aussi vous ont, vous ont montré cette diversité et la manière dont elle est, dont elle est abordée, c'est la diversité des manières de produire, la diversité des approches de l'agroécologie. On n'a pas le temps évidemment ici de, de détailler ça, mais il y a vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est important. C'est aussi, Edigan, tu le disais, la diversité des disciplines et l'agroécologie n'est pas l'apanage ni des agronomes, ni des écologues, ni des sciences sociales, mais elle, elle, va, elle, naît, elle est née et elle vit à l'interface entre ces... Ces différentes disciplines mmh. et c'est vrai que dans nos programmes de formation cette approche interdisciplinaire et cette approche du terrain va être quelque chose de vraiment de vraiment important et c'est pour ça que, aussi qu'à l'institut agro on a développé des partenariats avec avec notamment avec des pays africains mais bien, bien sûr avec des pays aussi du avec d'autres pays à l'international pour pouvoir partager finalement notre approche de cette diversité des terrains et de la façon dont on peut les valoriser dans la transition agroécologique. Alors, ce n'est pas toujours facile de transporter tous les étudiants sur le terrain. Et le fait, comme tu le disais, d'être en province aussi, ça nous donne sans doute un avantage aussi par rapport à des universités qui n'ont pas les, la même accessibilité au terrain ou, ou les mêmes partenaires professionnels. Mais ce qu'on a aussi expérimenté, c'est la possibilité aussi de, de profiter de la transition numérique et de ce que donne ce que donne à voir finalement. Et sur Internet est un lieu extrêmement actif par rapport à l'agroécologie. Beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages, etc., que l'on peut valoriser dans l'enseignement, mais aussi beaucoup de création de ressources pédagogiques. Et c'est aussi ce que l'on va faire ensemble pour pouvoir permettre aux étudiants d'accéder à vraiment au développement de compétences à travers ces, toutes ces informations qui sont, qui sont visibles sur, sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on a beaucoup développé aussi à, à Supagro, qui a été leader au niveau français euh, sur cette, cette dimension-là, et notamment à travers euh, la création du, du MOOC agroécologie, donc un MOOC qui est un, un cours ouvert en ligne et à distance et qui est accessible gratuitement à, à, à, à tous ceux qui veulent se former. Ce MOOC il a été créé en 2015 c'est ça, en 2015. Et il faut savoir que depuis 2015, plus de 170 000 personnes à travers le monde ont suivi le MOOC, se sont inscrits à travers plus d'une centaine de pays. Et pour nous, c'est une très grande fierté, parce que je pense que, bien sûr, on parle ici d'enseignement supérieur, mais on l'a vu avant, il s'agit aussi de former le plus grand monde et d'ouvrir les universités. Donc il y a vraiment un enjeu, c'est vrai en Afrique, d'ouvrir les universités aussi par rapport à l'afflux d'étudiants qui, qui, qui arrivent et qu'il faut former, mais aussi ouvrir les universités par rapport à d'autres... Euh, voilà, aux aux agriculteurs, on en a parlé dans l'attente juste avant, ou à, ou à d'autres acteurs de la transition agroécologique qui ont besoin de se former. Et finalement, que pour nous, effectivement, c'est une fierté que ce, que ce MOOC ait pu euh, permettre de former finalement au-delà de l'université. Il a été adapté pour l'Amérique du Sud. Et là, on est en train de travailler sur une adaptation pour l'Afrique euh, subsaharienne du MOOC euh, agroécologie et, et qui, va, qui, voilà, qui va être pour nous un, un, un, enjeu, un enjeu majeur. La dernière chose que je voudrais dire, c'est sur la question de, de la créativité. Euh, ce, qui est ce qui est difficile, tu, tu évoquais tout à l'heure, Diegan, le fait effectivement que parfois, l'enseignement est un peu trop disciplinaire. Et donc, il y a un premier enjeu qui est de développer l'interdisciplinarité, développer aussi tous les enseignements sur la base de projets qui permettent de se lier au terrain, d'avoir une vision globale des choses et pas une vision segmentée, parce que l'agroécologie, voilà, elle, elle, elle a besoin de ça. Je pense aussi qu'on a un autre enjeu en tant qu'enseignant, c'est que euh, l'enseignement supérieur depuis, depuis des dizaines d'années a été beaucoup construit en agronomie autour de la notion d'optimisation des systèmes. Mmh. Et beaucoup d'outils, beaucoup d'approches ont été faites pour euh, optimiser aussi bien les systèmes de production que les systèmes agroalimentaires. Mmh. Et que là, on est face à un enjeu c'est-à-dire optimiser les systèmes existants ne suffit pas. Aussi, il faut réinventer les systèmes. Pensez en dehors de la boîte, pensez différemment et que ça, c'est des compétences nouvelles, des compétences sur le design agroécologique, des compétences sur la conception, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat qu'il faut pouvoir effectivement développer dans nos, dans nos formations. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on fait à travers des, des, des cursus spécifiques et à travers... Euh, aussi des, des par exemple des concours graines d'agro ou des concours pour les étudiants pour stimuler pour créer la, la, la, la, la, la pour stimuler la créativité et pour les amener aussi à être des des entrepreneurs et des acteurs de cette transition euh, voilà, et ça c'est important. Des actions aussi pour, euh, autour des controverses, autour de la, des différentes manières d'imaginer l'avenir. Parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, il n'y aura pas une solution unique, il y aura une diversité de solutions. Et il faut qu'on puisse euh, permettre à chacun, à chaque étudiant de se positionner dans cette diversité de solutions et d'acquérir finalement les compétences pour se positionner et apporter chacun sa vision, des mondes, sa vision du monde, sa façon de, sa façon de voir et, et, et pouvoir aussi accepter qu'il y a une diversité de façons de voir et travailler avec... Euh, avec donc ça je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important et qui nous a conduit voilà, à, à développer aussi des formats pédagogiques, des formats en mode projet autour de la controverse, autour, de la, autour du design et donc en lien avec euh, par exemple nous on a travaillé avec l'école d'archi à Montpellier, on, a travaillé, on travaille aussi avec des designers etc. pour, pour acquérir ces compétences de, de, de, de, euh, liées à la, à la transformation des systèmes agricoles et, et alimentaires. Est-ce que je ne sais pas si Dégane, tu veux rajouter quelque chose ou si vous voulez, on peut peut-être commencer le Pardon, on peut peut-être commencer les questions. Oui. Alors, euh, du coup, merci. Hein. Euh, moi, j'avais une question par rapport justement à la notion de l'entrepreneuriat, le business, euh, l'accompagnement des étudiants, euh, à comprendre tous les enjeux euh, vraiment économiques autour de, de l'agriculture. Est-ce que vous vous appuyez aussi sur des structures des entrepreneurs locaux, sur des euh, structures d'accompagnement d'entreprises, euh, que ce soit local ou euh, international Et comment vous faites le lien, en fait, avec euh, l'enseignement supérieur Très bien. C'est le lieu, justement, de revenir sur un point qui est très important et qui est dans l'ADN même de l'Usein c'est-à-dire la question de l'entrepreneuriat. Dès la première année, donc la L1, les étudiants ont des cours en entrepreneuriat, mais également en langue locale, langue nationale, donc pour les préparer à l'auto-emploi. Parce que pour l'essentiel, quand on parle de l'enseignement supérieur, les gens pensent automatiquement à emploi salarié, ce qui n'est pas toujours donc le cas. Donc, effectivement, cette question est prise en compte. Et l'autre aspect qui est très important et que je soulignais tout à l'heure par rapport à la mise en place des curricula de formation euh, au niveau de ICEIN c'est l'implication des professionnels. Les professionnels dans la mise en place, je disais tout à l'heure que les formations étaient élaborées en partenariat avec des professionnels parce que c'est des besoins, des enquêtes qui ont été menées par rapport aux besoins en compétence de ces professionnels-là. Donc, ils sont impliqués, mais également, ils interviennent dans la formation notamment en donnant des, des cours, ou bien s'ils ne sont pas en mesure de donner des cours, c'est peut-être de participer à des séminaires, donc de formation, ou bien ils, ils, ils viennent partager leur expérience. Et autre chose aussi, et ça on le doit euh, au recteur de Hussein, qui a mis en place une sorte d'incubateur que l'on a appelé Lab Hussein. C'est un laboratoire d'innovation qui permettra donc d'incuber en fait les jeunes porteurs d'emploi d'idées de projet, parce que c'est une idée de projet, mais qui a besoin quand même de faire son bonhomme de chemin pour arriver jusqu'à la création, devenir une entreprise. Mais en tout cas, c'est une structure qui est là, qui est mise en place, qui va accompagner les étudiants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre oui, bien, question. Bien. Très bien. Voilà. <rire> Et peut-être aussi c'est le moment de revenir au projet qu'on va démarrer ensemble, qui est le projet Pétale, qui est un projet qui, qui fédère à la fois l'université Hussein, l'institut agro, mais également des partenaires du CIRAD, de l'IRD, des partenaires de recherche aussi euh, sénégalais. Et un des, un des enjeux, un des work packages du projet est autour de, du développement d'un dispositif université-territoire-entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de dire d'avoir un, un lieu finalement qui permet, qui permet ces rencontres entre des étudiants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des entreprises, et de pouvoir, pouvoir en faire vraiment un lieu, un lieu d'innovation et de création. Et c'est pour ça que c'est vraiment un point important, je pense, du, du projet Pétale qu'on va mettre en œuvre, euh, en œuvre prochainement. Juste par rapport au, au dispositif université, territoire, entreprise, c'est une innovation, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve au sein des universités. Et nous, nous voulons l'expérimenter. Et dans le cadre de ce projet Pétale, effectivement, dans l'organigramme, c'est bien installé de telle sorte que les producteurs, en tout cas les, la société civile et autres, participent même au projet. Et ça permettra, comme on le disait tout à l'heure, de jouer sur l'enjeu du terroir, l'enjeu de partage de connaissances, et on pense que ce dispositif, université, territoire, entreprise, pourra très bien jouer, bien entendu, en rapport aussi avec le Lab UCN dont je parlais tout à l'heure. Merci. Euh, pour moi, c'est plus... Euh, on, on sait que la transition agroécologique implique euh, plusieurs disciplines. Et justement, par rapport à une formation agronomique initiale ou euh, tirée de la Révolution euh, verte, on, on est ancré souvent son, sur son champ disciplinaire. Comment euh, la formation universitaire intègre aujourd'hui euh, cette nouvelle posture que doit avoir un agronome, par exemple, dans, dans ce cadre comment la, Quels sont les dispositifs d'enseignement Je pense qu'il y a beaucoup qui ont été déjà évoqués. Mais, mais pour aller plus loin, comment un professionnel, un agronome qui est déjà en, en activité, revient euh, euh, pour se reformer sur un champ disciplinaire qu'il avait laissé de côté, euh, par exemple la commercialisation qui est un nouveau défi, des produits agroécologiques qui est un nouveau défi, euh, comment il revient Est-ce qu'il y a des dispositifs euh, qui sont euh, donnés par l'enseignement supérieur pour se reformer pendant la, euh, sa, son cursus ou euh, professionnel, sa carrière professionnelle pardon. Peut-être je vais commencer effectivement ce que, ce que tu soulignes, Félix, sur la question de la formation tout au long de la vie. va être quelque chose d'extrêmement de, important pour nous parce que vous êtes euh, voilà, dans enfin, les métiers. Déjà, vous allez faire plusieurs métiers et c'est sûr que vous allez sans doute encore beaucoup plus que nous vous former tout au long de, tout au long de votre vie. Euh, donc, il y avait deux questions, tu vois, à la fois par rapport à l'interdisciplinarité et puis par rapport à cette formation tout au long de la vie. Sur l'interdisciplinarité, par exemple, à, à Supagro, on a mis en place un parcours agroécologie. C'est un parcours qui dure trois mois. Alors, qui est ouvert aussi à des étudiants qui viennent de, de, de l'étranger. Donc, il y a un parcours que l'on fait en anglais et qui permet justement de pouvoir, euh, on, on l'a construit complètement sur cette base d'interdisciplinarité, c'est-à-dire chaque, chaque moment d'enseignement est construit à, tra à travers le regard de plusieurs disciplines. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le cadre du projet Pétale qu'on va avoir avec Usain. On va, il va y avoir à la fois, il y, a, il y a un autre aspect du projet qui est le renforcement professionnel de cinq licences, mais on va aussi créer un master d'agroécologie mm -hmm. que l'on va faire ensemble et que l'on va construire sur cette base d'interdisciplinarité. Okay. Peut-être, Yégane, si... Bon, serait On serait qu'on arrive au bout, mais <rire> euh, du, du temps qui nous est, qui nous est imparti. Mm -hmm. Je pense que euh, diogo et Félix, vous êtes attendus, je crois, au, au niveau de, de l'amphi. Donc, euh, mm -hmm. je vais vous... Merci, en tout cas, pour votre... Euh... Okay. <rire> Et puis, ouais. et donc on, va, on, va, oui. ben on va conclure tous les deux. Peut-être Diaghan, oui. si bah, tu... en fait, ouais. Ce que je voudrais conclure euh, par rapport à cette question, justement, de cette euh, formation tout au long de la vie, ICI, par exemple, a signé une convention, une convention avec le CNCR mmh. qui leur permettrait justement donc, de revenir parce que cette question de formation continue est très importante et euh, surtout l'université, cette ouverture de l'université pour faire en sorte que... Euh, ce n'est pas uniquement la formation diplômante, mais, mais qu'il y ait également des formations à la carte qui permettraient de renforcer des compétences, des structures qui existent, des entreprises qui existent et qui voudraient être donc mises, à, mises à niveau. Mmh. Un point, donc, par rapport à la question tout à l'heure de, de, de Félix, c'était surtout aussi par rapport au master. Mmh. Parce que le master, c'est ouvert et on leur donne une base peut-être en agroécologie, mais ça sera l'occasion dans le cadre du master, mais aussi du doctorat, de se spécialiser, mais toujours donc, par rapport à, à la question de la transition agroécologique et au système alimentaire. Merci. Stéphane. Ouais. Et Je pense que cette question aussi de la formation tout au long de la vie, ça renvoie à l'importance de mener conjointement, enfin, de toutes les articulations entre les trois que vous avez vu, c'est-à-dire entre le conseil agricole, la formation technique et la formation supérieure, il y a un enjeu énorme aussi de d'articuler au mieux finalement ces trois, ces trois leviers de formation, ces trois leviers de renforcement de capacité. Et ça, voilà, on a on a aussi des, voilà, des des programmes, on pourra en parler, qui, qui, qui sont là-dessus, mais je pense que l'organisation voilà, de la journée aussi avait pour, pour objectif de pouvoir euh, montrer à travers ces trois éclairages bien sûr les enjeux propres à chaque public cible, mais aussi un enjeu global qui est de se dire euh, de faire de l'innovation couplée. C'est-à-dire on ne peut pas euh, réformer l'enseignement supérieur si on ne réforme pas l'enseignement technique. Ou si le Conseil ou si on s'appuie pas aussi sur une évolution du Conseil aux agriculteurs. Et je disais en introduction les deux nos deux publics cibles et peut-être celles, ceux qui sont aussi le plus fragilisés et pourtant le plus important dans cette transition, ce sont les agriculteurs, ce sont les jeunes. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à pouvoir combiner au niveau de ces trois niveaux de formation pour pouvoir les accompagner au mieux dans, dans les défis qui nous attendent. Merci, merci beaucoup Stéphane. Merci Diegan pour euh, ces précisions et cette euh finalement en facette complémentaire à, à la question de la formation. Donc là, c'était la question du, de la formation supérieure. On voit bien qu'il y a pas mal d'initiatives euh, nord-sud euh, et Montpellier est très bien placé dans ces montages de formation euh, supérieure euh, sur l'agronomie en général et l'agroécologie en particulier. Donc là, nos deux jeunes euh, nous ont rejoints. Donc je rappelle, euh, Diogo Dramé, vous êtes donc la directrice et fondatrice de la fabrique 621. Euh, donc, euh, un écosystème dédié à la cosmétique naturelle, biologique et éthique. Vous êtes à l'aval de la chaîne agroécologique. Et Aimé-Félix Dama, vous êtes vous euh, donc, plutôt euh, dans euh, tout ce qui touche à l'intensification de l'agroécologie. Donc, vous êtes un peu plus en amont que pour Diogo. Alors, la question que j'aimerais vous poser après avoir fait le, donc, le tour de ces euh, trois tentes, donc euh, trois thématiques complémentaires qui tournent autour de la formation euh, du conseil euh, agricole. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez retenu, que vous avez marqué, qui vous a marqué, que vous aimeriez partager avec l'assistance Diogo, on commence euh, par vous. Oui, oui. Alors, c'est bon, on m'entend Oui, alors, euh, c'était euh, trois, euh, trois temps d'échange très, très intéressants. Et c'est vrai que euh, moi, de ce que j'ai retenu, c'est que l'enjeu de, de la formation des jeunes est très important pour euh, répondre aux défis. Euh, aux futurs défis hein, que l'Afrique va devoir affronter, euh, notamment en termes d'écologie, euh, et aussi euh, la formation dans la, comment dire, dans la vision entrepreneuriat, dans l'interdisciplinarité, entre guillemets, parce qu'on se rend compte que l'agriculture, ce n'est pas juste cultiver, c'est vraiment euh, combiner différentes compétences. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de dynamique en Afrique pour intégrer toutes ces euh, disciplines euh, dans l'accompagnement des, des jeunes et des moins jeunes. Et euh, je pense que voilà, c'est une tendance euh, à poursuivre et euh, qui, qui peut répondre justement, en tout cas apporter une réponse partielle euh, à, aux enjeux euh, de l'écologie aujourd'hui. Voilà ce que j'ai retenu. Euh. Merci. aimé Félix moi, c'est plutôt l'aspect euh, échelle, différentes échelles. Donc, on sait que la question de la transition agroécologique, euh, il y a différents acteurs qui sont, on va dire, euh, interrogés, impliqués dans cette transition-là. Et on a démarré très bien avec le Conseil agricole, donc la première tente, qui montre un peu comment on prend en compte euh, cette, euh, cette, ces nouvelles pratiques qu'il faut euh, intégrer par ces acteurs de l'amont que, que sont les agriculteurs et agricultrices. Et le conseil apporte un élément pour opérer et effectivement cette transition agroécologique. là Ensuite, on a la formation plutôt technique euh, qui, on va dire outil, euh, un acteur intermédiaire à mon sens, qui est euh, le technicien agricole ou la personne qui accompagne euh, des exploitations agricoles euh, à travers... Euh, de pas sa formation. Donc, bon, je pense que cette, cette chaîne intermédiaire, elle est nécessaire. Elle a besoin d'être renforcée. On, on sent que cette deuxième tente apporte euh, de la matière à cela. Et euh, le dernier acteur, qui peut être l'agronome, un peu euh, avec sa capacité euh, de, de, de vision à l'échelle du territoire, euh, apporter des innovations, euh, est également outillé par la formation, on va dire, universitaire. Euh, et la question de l'interdisciplinarité a beaucoup été évoquée à travers différents outils. Donc euh, voilà, c'est on va dire les différentes échelles euh, à laquelle euh, les, on, on, a, on apporte des solutions, euh, des, de l'outil, de la formation. Euh, qui m'a plutôt marqué. Voilà. Merci. Okay. Merci beaucoup. Effectivement, euh, on s'aperçoit que cette question de formation, à a, a, a la différentes facettes. Hein. Effectivement, il faut la traiter euh, à différentes échelles. Et on a vu aussi que bon on a suivi hein, religieusement ce qui a été dit dans chacune des tentes. Et ça a fait réagir aussi, avant de peut-être de prendre une ou deux réactions dans la salle, ça a fait réagir aussi en ligne. Donc, il y a, par exemple, ici, une réaction qui dit euh, comment faire appel aux savoirs locaux des femmes notamment pour aider à construire des microfilières adaptées à leurs besoins et aux agricultures familiales locales. Donc ça aussi, c'est effectivement, il y a des connaissances existantes, comment les intégrer, comment euh, les repérer pour les intégrer dans des parcours de formation, d'accompagnement, voire les renforcer. Donc ça, c'est une des questions qui a été soulevée donc, euh, sur le chat en ligne. Alors, on a euh, 5-6 minutes pour prendre 2-3 réactions, euh, commentaires euh, par rapport à ce que vous avez entendu, donc que ce soit adressé à nos jeunes ou bien à ceux qui se sont exprimés dans les tentes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir, commenter, poser une question dans la salle, suite à ce qu'on vient d'entendre Oui, attendez il y a un micro qui va arriver. Si vous pouvez juste vous présenter en deux mots, avant de prendre la parole. C'est bon Oui, c'est bon. Bien, merci. Euh, moi, je m'appelle Paco Serrémé. Je suis agronome de formation phytopathologiste. Et j'ai eu... Non, ce qui est important. Je suis fils de paysan. Très important. Parce que c'est en lien avec ma question. Donc j'ai été à un moment responsable de l'Institution nationale de recherche agricole du Burkina Faso et puis j'ai fait l'international au niveau du régional, euh, le CORAF Présentement, je suis à Montpellier dans le cadre du conseil scientifique du CIRAD. Voilà. Alors, euh, moi, ce qui m'a... Euh, je crois qu'on a eu, en tout cas, de très belles interventions ce matin, mais il y a quelque chose qui a frappé un peu mon attention. Comme je le disais, moi, je suis fils de paysan. Quand j'étais enfant, les parents n'avaient aucun problème pour... Euh, après deux ou trois ans d'exploitation d'un champ, on l'abandonnait, on prend un autre champ avec la terre. Ce n'était pas un souci. Alors, lorsque j'entends que les défis liés à la transition agroécologique ne se posent pas de la même manière en Europe qu'en Afrique, ça m'a m'interpelle un peu parce que en Afrique, c'est la même. Exactement, nous avons les mêmes menaces. Peut-être c'est les entrées pour les menaces qui ne sont pas les mêmes, mais c'est des menaces pour également l'Afrique. Parce que j'ai entendu pour, ce matin, pour dire, euh, un des intervenants qui disait que non, euh, ce n'est pas, pas des menaces, si on va sous l'angle des menaces, euh, on, on se trompe de chemin. Pourtant, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Vous voyez, les terres sont fatiguées. Les... Nos gouvernements utilisent aujourd'hui, on encourage la mécanisation agricole, on dit de labourer, on fatigue les terres. Et finalement, on fait miroiter les engrais chimiques en pensant que c'est la solution, mais on oublie que qu'on participe nous-mêmes à fragiliser ces terres-là avec les techniques actuellement qui sont en cours. Donc, pour moi, c'est une menace. On doit mettre l'accent sur la menace. C'est vrai qu'en Europe, la menace, bon, on utilise beaucoup d'intrants, mais en Afrique aussi, je crois que l'abondance des ressources, à un moment donné, a fait miroiter le fait que non, on n'a pas de problème. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Voilà, donc c'est ce que je vous tenais à mettre un peu en relief parce que ça m'interpelle. Merci beaucoup, merci. monsieur. Donc, c'était plus un commentaire et de dire que vous n'étiez pas d'accord avec le propos qu'il y avait un écart entre les systèmes en Afrique et en Europe, plus qu'une question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une, une autre réaction Oui, monsieur, prenez le micro, je vous en prie. Voilà, merci. Euh, bon, je me présente euh, à l'UNFAL. Je suis le directeur général sortant de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Je suis le président du conseil scientifique euh, du CIRAD. En même temps, je suis le président du conseil d'administration du FARA le Forum africain de la recherche agricole. J'étais aussi le président du conseil d'administration du CORAF avec Paco. Euh, donc on est en plein dans l'agriculture. Euh, bon, je pense que le débat actuel sur la transition agroécologique, euh, euh, bon, ça mérite d'être posé, parce que nous avons déjà créé le déséquilibre dans la matière de conduire l'agriculture en milieu paysans. Comme Paco l'a dit tout à l'heure, les gens avaient une manière de faire l'agriculture. Je, chaque fois, je le dis, quand on parle de transition agroécologique, je dis l'agriculture africaine, par, ins, par essence, est agroécologique. Mais on l'a déséquilibrée parce qu'à un moment donné, il fallait faire des choix entre la production pour satisfaire l'alimentation des populations, parce que les qu'il ne faut pas oublier que la population augmente. Le taux de démographie est très, très important en Afrique. Et l'autre question, c'est de, de dire la durabilité, comment gérer les terres qui sont disponibles pour faire cette production pour nourrir la population. Maintenant, on, a, on, on, on intègre une, une nouvelle dimension, c'est la création d'emplois, notamment l'emploi des jeunes en utilisant la transition agroécologique. Donc, Une question simple hein, que, je, que je pose comme ça, parce que c'est un débat qu'il va falloir poser, parce que les jeunes actuellement qui sont dans ce dispositif posent ce problème. Quel est le choix entre la, créer un système durable et un système productif mmh. Voilà, je crois que c'est un choix. Absolument. Vous n'allez pas créer un emploi à un jeune lui dire, il faut que le système soit durable, que lui cherche des ressources pour, aller, pour améliorer ses conditions. Donc, ce choix-là, certainement, sera fait quelque part. Et je sais qu'il il faut que, que ça soit bien explicité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés et qui sortent. Absolument. Ouais. Voilà, Quel que est le positionnement est des jeunes pour la voilà, de demain Voilà, la poser, que ça soit clair dans les jeunes, pour que les jeunes, quand ils entrent, ils voient au moins dans quoi ils entrent, quoi. Ok, voilà, c'est noté. Merci. merci beaucoup. Donc on, va à, on arrive à la première pause de cette matinée. Euh, nous allons prendre 15 minutes de pause qui va avoir lieu dans les tentes à l'extérieur. Donc il y a une tente restauration qui est dédiée à la pause café. Je rappelle simplement que les tentes que vous avez vues ce matin, donc, elles restent ouvertes pendant la journée. Donc il y a un certain nombre d'éléments, de, de documentation qui sont accessibles. Il y aura aussi certaines personnes qui pourront répondre à vos questions en direct jusqu'à 14 heures de mémoire. Euh, voilà donc euh, la pause café va démarrer maintenant c'est pour 15 minutes donc on va se retrouver précisément à 11h10 on va reprendre comme il y a les lives euh, pour nos amis qui sont à distance donc à 11h10 pile on redémarre à tout à l'heure.